Donc ce sera la, la chance dans le cadre des élections, euh, des élections présidentielles d'accueillir euh, parmi nous deux intervenants, deux députés, deux députés LFI. Michel Arrive qui est notre député de la deuxième circonscription, et. de notre circonscription, au-delà de toutes les questions qui a pu poser au niveau national auprès de l'Assemblée nationale, a beaucoup détruit de... notre territoire sur des thématiques euh, sociales, des thématiques euh, environnementales, notamment dans la basse vallée de l'Ariège. Et je dois dire ici que c'est le seul homme politique de l'Ariège qui se soit mobilisé pour pouvoir euh, nous aider dans notre lutte contre les gravières, qui polluent, qui saccagent et qui pillent notre territoire. Car au-delà de sa, de sa sympathie, de son, de son altruisme, de sa générosité, c'est vraiment quelqu'un de très efficace. Quant à Hugo, je connais un petit peu moins, et donc je... le micro-MG, va pouvoir euh, vous parler euh, plus précisément de lui et de tout ce programme euh, ambitieux et réaliste aussi. Bien, ah. tu vois, je peux le faire la capella mais... Excellente nouvelle. Alors ça, ça, ce qu'on est en train de voir, Hugo, de son côté, parce que lui et moi et tous les autres députés, nous promenons en France. Et nous faisons des meetings. Et à chaque fois, on est vraiment très, très étonné de la. Enfin, surtout là maintenant, de la dynamique qui s'enclenche. On, on savait qu'il y avait une dynamique, mais l'ampleur de cette dynamique vraiment nous épate. Alors vraiment, bravo à vous et bravo surtout à tous ceux qui sont en train de porter des chaises à afficher. Les militants qui ont fait que ça, c'est possible. Moi, ouais, j'aimerais bien qu'on les appelle. On a une, une force militante en France, sur tout le territoire national, qui est impressionnante, impressionnante, et euh, vraiment, moi j'en suis J'en suis très, très content et très, très fier. Le thème de ce soir, et on reçoit Hugo Hugo Bernalicis, alors j'en parlerai après, hein. je, vais faire une... je ferai ça bio quand je vais lui passer la parole. C'est-à-dire à la fin de mon propos. Il y a des trucs Il y a, des... il y a des dossiers, voilà, et à un moment donné que vous nous connaissiez bien et très bien, et donc je balancerai quelques dossiers sur vous. Voilà. Alors, ce soir, la thématique c'est sécurité, ou j'ai plutôt envie de dire l'insécurité. Euh, l'insécurité, mots... c'est le mot récurrent, encore, là, ces derniers jours, dans les médias, on nous parle d'insécurité, alors que certains journalistes, quand même essayent de dire, c'est quand même pas la préoccupation principale des citoyens de ce pays. La préoccupation principale, c'est quand même le pouvoir d'achat, et entre autres, euh, celle de pouvoir se loger, se nourrir, se soigner, et l'hiver notamment, se chauffer. C'est celle-là, la principale préoccupation. Voilà. Et donc... On nous parle d'insécurité. Et alors on nous parle d'insécurité toujours dans, sous l'angle, sous le prisme de la droite et de l'extrême droite. Donc, avec des mots et des images, toujours extrêmement violentes. Il n'y a aucune pédagogie là-dessus. C'est-à-dire qu'on vous livre un fait, on vous livre un fait violent, et on vous on appelle à vous. On, vous. on fait appel à vous, mais pas à votre intelligence, on fait appel à votre émotion. Voilà. Voilà à qui on parle on parle à votre émotion, donc votre émotion première, est la et après on peut faire de la C'est ça, c'est gros gros gros problème. Il n'y a pas de problème. On voit l'emprise Bolloré, l'emprise Bolloré notamment sur tous les médias, et donc la diffusion, la distillation de cette haine de cette haine sur toutes les antennes qu'il est en train de prendre, et les papiers qu'il est en train de prendre, et c'est qu'un début. Et alors... Euh, je fais une digression, mais ils sont, ils sont passés en audition au Sénat, et ils ont dit sans rire que c'est pas parce qu'il y avait des concentrations dans les médias euh, qu'il n'y avait pas de pluralité d'opinions. Ils l'ont dit sans rire. Rien de base, hein. Bon, mais c'est comme ça. Alors voilà, donc, il, nous, on s'est dit, ici, en Ariège et ai ailleurs, on s'est dit il va falloir parler de ça. Mais nous, on va en parler autrement. On va en parler sur des faits qui existent, on va, on va vous en parler de façon républicaine, et on va vous en parler... De façon humaniste, et on va vous en parler, notamment sous un sous un triptyque dont vous parlera Hugo tout à l'heure. Alors, moi, ce que je voulais surtout, c'est que l'occasion vous soit donnée de nous entendre sur ce sujet, et pas qu'il soit relayé ce que disent les journalistes ou les médias, ce que on aurait pu dire, ou ce que Machin a dit, ou autre. Et Eh bien hier soir, cette grande chaîne, hein, cette euh, grande chaîne de télévision, a donné euh, quelques phrases de chaque candidat sur l'insécurité. Ouais. Eh oui. Et nous, ils ont dit Mélenchon cannabis. Basta. Hein. Le reste. Alors que quand vous allez écouter, mais <rire> enfin non non, mais euh, ils n'ont pas dit euh, légalisation ou quoi, mais enfin, ils, ont ils, ils ont surtout appuyé sur le fait qu'en fait, lorsque c'était montré, c'est qu'en fait, on allait nous euh, garantir l'ampleur de l'insécurité, et pas de la sécurité, voilà. Donc, euh, voilà, mais quand vous allez écouter Hugo, vous allez voir qu'on a justement des propositions là-dessus. Mais ces propositions, effectivement, c'est pas forcément que du bâton. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Voilà. Alors, moi, je vais parler un petit peu de l'Ariège, puisque je suis député de la seconde circonscription de l'Ariège, et il y a une toute petite zone c'est pas bien, ou bien commissariat, et le reste, c'est une grande zone de gendarmerie. Alors, dans la gendarmerie, euh, ici en arrière, ça va, à peu près, on va faire. Et il faut le chef, dans le département, euh, le colonel, notamment, il fait relativement bien son boulot et de façon assez humaine. Il est en train, effectivement, de faire avec les moyens qu'on lui donne, c'est-à-dire pas beaucoup, mais il a réussi à déployer. Euh, Je suis un enfant versé dans les montagnes du côté de l'U, ça va, euh, les gens là-bas je disaient « ouais, si c'est dans la dépêche, c'est vrai ». Ouais. <rire> enfin moi, émettez quand même le doute un peu. Donc euh, effectivement, en 2020, en, en, selon la préfecture, la délinquance générale, eh ben, elle, elle, elle est stable, elle a même baissé d'1,85%. Et... à saint giron Darmanin m'a écrit, il a écrit, toi aussi, moi il m'a écrit, il pour ici. Et celui Lui, lui il écrit souvent, parce qu'il se, se dispute, hein. mais c'est pas avec celui-là qu'il se dispute le plus. C'est avec l'autre, le ministre énervé, ce qu'on appelle le ministre énervé, c'est-à-dire il rentre, il est énervé. Il est assis, il est énervé, il parle, il est énervé, il sort, il est énervé. C'est du coup, C'est le ministre énervé. Voilà. Et donc Darmanin, nous, Il y a 1,96 procureurs pour 100 000 habitants. En France, la moyenne, c'est 3 000 habitants. L'Europe dit que pour faire son job, pour qu'on fasse son job, il en faut 11 pour 100 000 habitants. Voilà donc le suicide. Alors, je à dire aussi, hein, il y a des choses qui ont été essayées, notamment euh, le procureur qui a délégué. Euh, mettez une bouche, alors que nous on est oui ça marche aussi j'ai dit le, le de la et de la non j'ai dit le problème de la police et de la justice c'est ça qu'il a dit oui. mais nous on ne prend pas ça du tout hein. mais si j'étais le je m'en excuse donc je remets les choses mais ça marche aussi je mets les choses je remets les choses à l'endroit et non ça n'est pas vrai parce que ce sont deux choses différentes et c'est tant mieux parce que c'est comme ça moyens, les moyens supplémentaires, bien sûr il faut des moyens supplémentaires, et c'est la seule façon d'améliorer la réponse et les Voilà. deux, sont... 2, 3, en ce qui concerne la sécurité et l'insécurité euh, qui vous est destinée par les médias. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité euh, civile des personnes et des biens assurés notamment par le 10 09 Ici, en Ariège, il y a sapeurs pompiers professionnels, et il y a 700 volontaires. Et ils ont aidé, très largement mis à contribution, notamment pendant la crise Covid. Et moi, je tiens ici, je ne sais pas si on en a, mais à les remercier, mais vraiment très profondément. Alors, il y a eu une loi qui a été proposée par un député, tu sais la loi Matras, il est qui Matras Il est d'arène ou Modem Enfin, il est par là. Et alors, effectivement, on n'est pas effectivement des, des, des fous furieux. Quand les choses ne sont pas trop mal, il nous arrive de voter pour la loi Matras, pour effectivement améliorer et consolider le modèle de sécurité civile et moderniser les services incendiaires de secours. Oui, on l'a voté. Et moi, j'ai reçu ici, euh, à, à, à paris donc à côté, en, en ma permanence, le capitaine Antonio youtube qui qui, lui, avait attiré mon attention sur ce projet de loi. Il avait dit, écoutez, c'est quelque chose qui est transversal, qui doit être effectivement supporté par tout le monde. Et il avait raison. Donc nous avons, nous avons le groupe France Insoumise, cette loi Alors, je profite de l'occasion qui m'est donnée aussi, par rapport pompier, pour rendre hommage au docteur Boza, qui nous a quittés le 16 janvier dernier. Et après des années de service, comme médecin-commandant, sapeur-pompier volontaire, au service de santé et de secours médical du 10 09. Et donc, euh, je tiens à exprimer mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et bien sûr à ses Enfin, pour, faire, pour finir le tour de la sécurité, il y a aussi. Nous avons, nous, dans notre département, un régiment de utile, le au Ils sont mille, ils sont mille, basés à Pamiers. Ils sont, pour certains, ou seront, pour certains, déployés en opération ce que nous pensons de cette opération, mais en tout cas, ce sont les nôtres, et j'espère qu'ils reviendront tous sains et saufs. Et donc, à tous ces gens, à tous ces gens, je veux adresser mes remerciements les plus. Ça ne tient que par d'amener la souveraineté des gens qui y sont par les fonctionnaires et militaires qui y travaillent. Ça ne tient que pas. dissuasion et sanctions. Mais prévention, dissuasion et sanctions. Tout à l'heure, nous avons eu un rendez-vous avec plusieurs personnes de la LDA, syndicat des avocats, et effectivement, on est dans un système hyper tendu au niveau carcéral, et il va falloir réfléchir intelligemment à notre façon d'établir le fait de justice ici, dans notre pays. Ah, effectivement, il faut le renforcement des effectifs de police, mais de proximité, et aussi le renseignement humain, le renseignement humain, euh, des moyens structurels, humains, à la gendarmerie, à la police, et surtout aussi à la justice. Il faut aussi, très fermement, les messages racistes et haineux sur les réseaux sociaux. Mais pour ça, et ça s'est passé dans notre commission, c'était notamment la loi Avia, qui euh, est une loi creuse. En fait, on va, vous, on va punir, euh, voilà, qui a été d'ailleurs censuré, tout à fait, pour la plus grande partie. Donc ouais, c'est effectivement et donc à partir de ce moment-là, euh, l'idée, dans ces cas-là, c'est de responsabiliser, responsabiliser véritablement les réseaux sociaux, Twitter, c'est-à-dire les responsables, les fournisseurs à Internet. Nous, quand on nous menace de mort, parce qu'on nous menace de mort, 100 000 ou 150 000 fois, il est vu quelqu'un qui tire sur nos effigies. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est de l'insécurité. Et ça, ça rentre dans le cerveau de certains, et des fois, des cerveaux de certains qui sont tout à fait équilibrés. Et je vous imaginez ce qui peut se passer derrière. Alors, là, il faut toucher au porte-monnaie, directement. C'est-à-dire, ok, on dit à monsieur Twitter, Facebook, YouTube, écoute, on va pas enlever, bim. C'est euh, tout. On peut pas faire autrement que ça, parce qu'à un moment donné, euh, le et bien il peut y aller. sécurité. Et celle-là, elle existe véritablement dans notre département et partout ailleurs. Euh, ailleurs en France, d'ailleurs. Il s'agit de la sécurité sociale. Celle-là, elle existe. C'est celle qui touche les plus précaires. C'est celle qui oblige à choisir entre se nourrir, se soigner, se chauffer. Et celle-là, celle-là, on la trouve normale. On trouve normal qu'il y ait des SDF, une cinquantaine de SDF qui décèdent par année. On trouve ça normal. Et je vous dis pas comment. nous en étions tous outrés. Alors pour celle là aussi, on a des solutions. Mais pour les appliquer, pour les appliquer, il faudra à de voter pour le programme « L'avenir en commun » et son candidat Jean-Luc j'en viens. Alors j'en viens à la biographie d'Hugo Bernalicis. Alors, Hugo Bernalicis, Hugo Bernalicis, est né il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas longtemps, il n'y a vraiment pas longtemps, ça je peux vous assurer, moi qui le côtoie depuis 5 ans dans l'hémicycle, il est né il n'y a pas très longtemps. Alors petit, petit déjà, il était brillant tout d'abord par son intelligence hors norme. puis grâce à la peinture métallisée qu'il s'était qu enduit sur le corps pour faire super-héros. Ça, ce sont les dossiers que j'ai de, de sa famille. Alors, à 5 ans, à 5 ans, il résout sa première affaire, le gang des roulettes. Le gang des roulettes. Alors, il découvre, avec toutes que c'était les grands qui faisaient tomber les petits enfants de leur vélo, en enlevant les roulettes de vélo. Et parmi eux, alors parce qu'il a fait les stats, 75% pouvaient être les parents des victimes. Alors, il a quand même subi un très grand échec, et, et d'ailleurs ça le taraude encore aujourd'hui, c'est le mystère du mouillé. Le mystère du Mouillet marque à chaque fois que des nuages s'amoncelaient au-dessus de, de sa tête de l'eau tombée, de haut en bas, sur, chez nous, dans le Nord. C'est le Nord. Ah, c'est le Nord. Alors il chercha en vain, effectivement, le groupable à ses parents, ses camarades et quelques thérapeutes d'ailleurs, lui signifièrent qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Et ça s'appelait la pluie. Mais Hugo s'accrocha. Et c'est ça. Non, on Hugo. Et il ne se... s'est pas satisfait de cette réponse. Alors, il livra alors à cette occasion sa célèbre citation. S'il y a de l'eau qui tombe, c'est que quelqu'un l'a balancée. Et il ajouta, je l'aurai un jour. Et c'est la deuxième partie seulement qui reste à la... Et qui fut reprise par une certaine enseigne d'assurance, d'ailleurs. Bravo, Hugo. Vous l'avez dit, Hugo est M et manie, et c'est un point commun dans, dans En virtuose, le Mani, l'humour, et c'est ainsi d'un supérieur, qu'il soit accompagné de la modestie qui convient. Ce qui est vrai, c'est que Hugo est un jeune homme brillant. Après l'Institut régional d'administration, il intègre le ministère de l'Intérieur. Il est assis euh, à côté de moi sur les bas de l'Assemblée. Et moi j'ai pu assister à ses joutes avec Dupond-Moretti, je vous l'ai dit, c'est le ministre énervé. Et alors, lui ça lui plaît, quoi. Parce que, comme il a du vert et de l'humour. Et voilà, donc euh, il hein. lui fait une imitations. Tu l'as fait d'ailleurs, des imitations de Sarkozy, tout ça. Il, il lui a fait, mais je mets dans l'hémicycle. Et sachez quand même que même les députés qui siègent dans l'hémicycle depuis plusieurs mandats, alors qu'ils soient de droite ou de droite, qu'ils soient magistrats ou avocat, ils ont tous un très grand respect pour Hugo gouvernement et ils craignent ses envolées, je peux vous le dire, j'étais là, je l'ai vu. Hugo est notre spécialiste des questions de justice et de police, c'est un humaniste confirmé et c'est ce qui guide ses propositions. Pour nous, il est grand par la taille mais c'est déjà un grand bonhomme. Et nous apprenons tous, vous savez, dans le groupe, on nous apprend tous l'un de l'autre. Moi, j'ai beaucoup du beau et je veux le qu'il soit, parmi nous, qu soit parmi nous ce soir, à toi, Hugo. Merci, Michel. Vous avez devant vous, parce il y a vu la liste qu'il m'a faite, euh, ah. on passe la nuit ensemble. pour débattre. Hein. Bon, ça commence bien. Euh, la dernière fois, j'ai fait, fait un live sur les réseaux sociaux avec David Dufresne, je ne sais pas si vous voyez qui, qui est ce monsieur, euh, qui est journaliste indépendant et qui a recensé toutes les personnes qui ont été mutilées euh, pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Euh, donc mutilées, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main ou qui ont eu des dégâts assez euh, sévères et des séquelles euh, du fait euh, à 20h45, je suis arrivé un peu plus tôt pour me connecter, et puis on s'est dit qu'on se donnait pas de limite de fin pour, pour échanger sur les questions de police et de justice, mais surtout sur les questions de police, et ça dure 4h30. La, la vidéo est disponible sur YouTube, vous voulez un moment d'information pour euh, ce soir, vous avez 4h30, euh, ça en, en, vous, vous mettez sur un fond, sur la télé, sur la tablette la vaisselle, débrouillez-vous. Euh, ça s'écoute bien, franchement ça s'écoute bien. Et, et à la fin on s'est rendu compte, au bout de 4h30, qu'on n'avait pas parlé de maintien de l'ordre. <rire> je vous jure, c'est vrai Donc euh, c'est vous dire qu'on en a des choses à raconter, on est en train de boucler avec les, les équipes le, la version actualisée du livret euh, thématique sur la sécurité. Et, euh, et pour l'instant le plus gros problème c'est que ça rentre dans le nombre de signes que nous a imposé euh, le, le national. Parce que le document est beaucoup trop dense et je crois qu'on a bien travaillé sur cette, sur cette mandature. Et je disais d'ailleurs au JDD, qui m'ont ils ont fait que le JDD le dernier, un gros dossier sur la sécurité. Bon, ils ont fait la grosse propagande du gouvernement, voilà, je rectifie, excusez-moi. Et ils ont fait des tout petits encarts pour dire à chaque partie ce qu'ils proposaient sur la sécurité. J'ai passé le téléphone avec le monsieur quand même, 25 minutes. C'était Région publique euh, euh, qu'on a faite à, à, à Saint-Etienne. Et il me dit qu'est-ce que vous voulez mettre en avant C'est quoi votre truc euh, sur la police Il y avait une idée un peu forte euh, à mettre en avant, qu qu'est-ce qu que vous diriez Pour nous, euh, important sur la mission de police, la gendarmerie, quand je dis police, je sais, police nationale, mais la mission de police, c'est le point de départ, c'est de renouer. Je vous vous définirai après, on entend par police de proximité, parce que ça peut être dit dans beaucoup de bouches, et quand il s'agit de la concrétiser, bon, on ne sait pas bien, elle doit être proche, genre 1m50, pas plus, parce que les gestes barrière quand même, vous savez. Donc euh, ça va un peu plus loin quand même, le concept de police de proximité, et ça revient aussi avec toute la réflexion qu'avait eu Pierre Jox à l'époque euh, sur l'îlotage, et donc des méthodes de travail particulières. Je reviendrai après ça, et je lui dis d'ailleurs, fait, euh, il y a une cohérence. Euh, on a souvent mis en avant aussi le fait qu'on voulait démanteler les BAC, les brigades anti-criminalité. Il y a un équivalent en gendarmerie, ça s'appelle les PSIG, pour ceux qui, qui connaissent, euh, mais donc, euh, enfin, encore, c'est un équivalent, c'est pas encore exactement pareil, on veut euh, démanteler ces brigades anti-criminalité. On vous avait fait le point d'ailleurs déjà en 2017, en disant qu'on était des laxistes, parce que, selon le bon vieux sophisme, les brigades anti-criminalité luttent contre la criminalité, donc si vous voulez démanteler les brigades anti-criminalité c'était rapide, il n'y a pas besoin de s'expliquer davantage, donc on a un peu reformulé le, le, le propos pour que ça passe un, ça passe un peu mieux, qu'on comprenne bien l'idée de ce qu'on veut défendre dans cette police de proximité. Et on a dit, nous voulons remplacer les briques anti-criminalité par une police de proximité, pour bien montrer que ce n'est pas le vide intersidéral une fois qu'on a supprimé la BAC, mais qu'on avait une idée d'un type de police, d'action policière, euh, que nous souhaitons dans, dans, dans le pays, une police républicaine. Et alors, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, le monsieur du JDD n'a pas titré, comme idée forte, euh, au-dessus du paragraphe sur la France insoumise, euh, la France insoumise, police de proximité, voilà, et puis après il décline, il peut dire qu'on veut démanteler la BAC, etc. Euh, non, ça il l'a fait dans la bouche de, de notre concurrent, on va dire ça comme ça, Fabien Rousset, je mets ça de côté, mais c'est juste pour vous dire dans l'article JDD. Alors, ce qu'il met en avant pour nous, le, le journaliste du JDD, à votre avis, qu'est-ce qu'il a mis en avant pour nous Démantèlement de la BAC, bravo, etc. Excellent, effectivement, nous sommes des laxistes, et, et il faut lire le petit paragraphe en dessous, assez mal rédigé, et... et, et, et, et, et, et non, mais on n'est pas... C'est pas une question de laxisme, on, on, on va expliquer après. Et mais donc voilà, comment aussi, pour faire référence à la production journalistique, euh, comment elle peut caricaturer les propos, et comment euh, tout ça vous empêche de penser et de réfléchir, nous empêche de penser et de réfléchir, cette question éminemment démocratique. On parle quand même de 240 000 personnes. Dans le, dans le pays, les les gendarmes euh, qui euh, sont chargés non pas de notre sécurité mais en théorie de notre sûreté. Je reviendrai après sur ce, sur ce concept-là. Et alors, euh, moi je m'étais en plus targué pour le monsieur du GD parce que je sais qu'ils aiment bien les sondages dans les médias. Alors, je lui ai dit, en plus on a fait un sondage cet été pour une euh, journée de de la France Insoumise, dans FI, je ne fille pas ça. FI, FI, France Insoumise, voilà, vous avez compris, voilà. il n'était pas de moi celui-là. Non, en plus, c'est pas moi qui l'ai inventé. Amphi, Amphithéâtre, Université d'été, pensez bon, Alors, euh, et donc, on a commandé un sondage sur 42 de nos propositions. Pour savoir Quelles idée penser les sondés, à tout le moins, les Français peut-être, mais au moins les sondés de, de, de tout ça. Et il y en a deux qui doivent pouvoir retenir notre attention. Il y en a une, c'était remplacer la BAC par une police de proximité. Et on a 60% des personnes qui répondent favorablement. Là où on pourrait se dire que la France Insoumise, c'est un truc un peu perché dans un coin sur les questions policières, l'extrême gauche, tout ça, tout ça, ça ne peut pas, les gens ne peuvent pas adhérer à ça. Enfin, pas... Et quand vous présentez les choses comme ça, raisonnablement, normalement, euh, évidemment que ça tombe sous le sens. Euh, pourquoi ça tombe sous le sens Parce que la brigade anticriminalité est une police brutale. Elle n'est pas une police qui cherche à faire de la tranquillité publique, un autre terme qui est déjà un peu mieux en termes d'objectifs, et surtout qui valorise le nom qu'ont vraiment les policiers nationaux, s'appelle des gardiens de la paix. De la paix. Ça vient de quelque part, gardiens de la paix. Pas ah, euh, comment elle dit Pécresse là Brigade euh, euh, coup de poing. Ouais, là on voit on voit tout de suite où on veut en venir. Hein. Brigade bah, coup de poing. Euh, Sachant qu'ils y vont plus avec les points depuis le longtemps, maintenant c'est LBD 40, euh, mm -hmm. laser, etc. Et euh, on sait là ça, des objectifs qui sont fixés et ce sondage il y en a un deuxième j'y reviendrai plus tard mais ça fait ça fait référence un plus dans le détail ça fait référence à ton deuxième la deuxième citation que tu as faite tout à l'heure de, de TF1 qui résumait notre programme en disant l'égalisation du cannabis c'est pas si mauvais que ça qui dit ça Absolument. dans l'absolu parce que non il n'y a pas que ça heureusement parce que quand même 30% de l'activité policière sur la voie publique quand ils sont sur le terrain 30% pas 3% pas 30% c'est pour la lutte contre les stupéfiants et principalement le cannabis. Car en gros pour faire les poches des gens, même pas pour démanteler les trafics, je ne même pas de ça, juste faire les poches des gens, et ça, ça n'a pas un qui a un, un gramme, deux grammes, etc. Bon. Euh, et, et par voie de conséquence, c'est aussi quasiment 30% de l'activité pénale côté justice. Et oui, parce qu'il faut bien traiter les affaires derrière. Donc on voit bien comment cet engorgement et cette question de, de, du cannabis et des stupéfiants est une question centrale aussi en termes d'organisation de l'activité policière. Et alors, on a demandé aussi dans notre sondage, voulez-vous une légalisation du cannabis sous contrôle de l'État, de la, de la production à la vente Et il y a 57% des gens dans le sondage qui répondent, qui sont favorables à cette proposition politique. Et on le sait depuis longtemps, hein, c'est-à-dire qu'il y a une majorité, alors ce n'est pas une majorité, mais quand même une grosse majorité, 57% c'est pas mal, si on fait ça au deuxième tour, moi je prends. Hein. Non, bon mais ça ils vous l'ont pas dit sur TF1 ils l'ont pas dit ça sur TF1 ah non, ah non ils, ont oublié, ils ont oublié donc vous voyez comment aujourd'hui le problème des questions de sécurité c'est qu'elles sont traitées de manière à hystériser le débat et empêcher de penser moi j'ai fait un plateau aussi sur, sur CNews une fois, ouais, je suis retourné j'y suis plus retourné du coup après pendant un petit peu de temps il m'avait mis, euh, mis face à Mathieu Vallée qui est euh, commissaire pareil, pareil d'ailleurs, euh, et qui est du syndicat euh, des, indépendant des commissaires de police. Et ce monsieur que vous avez forcément vu déjà sur les plateaux de télé, puisqu'il qu'il est fait tous, euh, il, est, il, est, il est chauve, euh, et il vient de, de Lille aussi, euh, du, du nord comme moi, et, euh, et donc euh, il utilisait lui-même des sophismes, et le journaliste, pareil, il recommençait. Ah mais vous, la France Insoumise, vous êtes pour la suppression de la BAC, donc vous êtes pour la délinquance, hein. ça c'est le journaliste. Et le, donc, euh, le commissaire derrière qui dit, oui, oui, d'ailleurs, euh, euh, alors qu'il faudrait mettre plus de moyens dans la BAC parce qu'on a encore fait des affaires, et puis le film Bac Nord le montre bien. Là j'ai un peu bugué, euh, parce que j'étais allé le voir, le film. Il euh, y, y a un sujet, parce que enfin, c'est un film, mais c'est un sujet, parce que moi je me suis dit, il bon, faut que j'aille le voir, tout le monde en parle. Euh, je m'attendais à un truc horrible, je été complètement déçu. Il y a des gens qui l'ont vu, le film Levez la main ceux qui l'ont vu. Ah, il a pas tant que ça. Okay. Donc le film, on suit euh, donc un équipage de la brigade anticriminalité et qui, pour résoudre ses affaires, euh, finit par euh, s'accommoder de deux-trois règles de, de déontologiques et deux-trois règles du code pénal. C'est-à-dire qu'on euh, voit avec les dealers du coin... Il, il, il, il, ils échangent, ils prennent de la drogue sur eux, ils la revendent à d'autres dealers pour avoir des informateurs. Euh, ils sont en planque-là, ils tabassent un petit jeune dans un coin. Euh, pour... Ça, c'est pour la bonne code, hein, évidemment. Euh, et ça finit extrêmement mal. Au début, en fait, les... il y a les injonctions euh, du, du policier en interne, la hiérarchie, le préfet, euh, le... Le, préfet le... le parquet, le procureur aussi, qui les pousse à, à louster hein, en disant « on ne vous met rien noir sur blanc, mais allez-y, vous pouvez faire ça pour faire une grosse affaire » à utiliser et à user de ces méthodes. Pour faire quoi Du chiffre. Okay parce que l'important, c'est de faire du chiffre, parce que le gouvernement a demandé à ce moment-là, dans le film, hein, euh, qu'il fallait taper sur les trafiquants et afficher du résultat. Donc c'est un peu l'envers du le décor d'Adarmanin qui arrive et nous en Donc il arrive. Et, Cette semaine, les chiffres ont été extrêmement bons. Nous avons trouvé 3 grammes dans un coin. Enfin, tout le monde rigole, hein, mais euh, bon. Et, et, et sauf que derrière, pour, pour arriver à ce résultat-là... Euh, c'est euh, des entorses euh, à, à la loi. Et il y a un absent de ce film, d'ailleurs, c'est la justice, globalement. On ne voit jamais le parquet. On ne voit jamais le procureur de la République dans le film Wagner. Mais jamais. On entend vite fait parler, à un moment donné, à surtout à la fin de l'histoire, parce qu'à la fin, bon, ils, sont, ils se font serrer, ils vont en prison. D'ailleurs, il y en a un qui, dans l'histoire, dans euh, finit par faire, euh, par faire des, aider les détenus à s'insérer. Comme quoi, ça peut faire une éducation. Mais... Euh, il n'y a pas le parquet. Or, dans notre pays, dans notre droit, dans un état de droit, les enquêtes et la police est sous le contrôle de l'autorité judiciaire. C'est comme ça que c'est inscrit dans la loi. Et ce n'est pas pour rien, c'est pour se donner une garantie, une garantie fondamentale qui s'appelle la sûreté. Et la sûreté, elle est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous ne trouverez pas dans notre droit constitutionnel de référence au concept de sécurité. Vous pouvez chercher de hein, chercher, je n'ai pas trouvé. Le seul endroit où on entend parler de sécurité, c'est avec un autre mot à côté, c'est que le mot social. C'est le seul moment où on parle de sécurité sociale dans le bloc de constitutionnalité. Tout le reste du temps, on parle de sûreté. Qu'est-ce que c'est la sûreté par rapport à la sécurité Ça comporte avec elle le principe de sécurité, la sécurité matérielle, sécurité physique, le fait que je puisse me balader dans la rue, s'en faire agresser. agresser qu'on ne vole, qu vole pas ma maison, qu'on ne pique pas ma bagnole, enfin, voilà, ça tout le monde comprend, euh, comprend ça. Mais le principe de sûreté, il emporte avec lui un autre élément, c'est de ne pas être mis en cause arbitrairement. Et c'était une rupture fondamentale au moment de la Révolution française, puisqu'il y avait les lettres de cachet, vous savez, le roi qui pouvait dire, lui, en prison, pas Et donc on avait tranché avec ça en disant, ce serait bien qu'il y ait euh, une procédure, un procès, l'égalité des armes, le droit à la défense, euh, et qu'on ne puisse pas être en cause comme ça arbitrairement un gros souci quand euh, vous mettez autant en avant le concept de sécurité dans vos mots dans votre façon de gouverner, de diriger le pays ce qui est le cas des, des gouvernants successifs à ton rôle, et surtout quand vous reprenez même ce concept, ce slogan qui est une ineptie qui est de dire euh, la sécurité est la première des libertés vous avez déjà entendu cette connerie euh, la télé, bah, ouais, c'est pas bon euh, alors on va déjà on va déconstruire ensemble la phrase la sécurité est la première des libertés. Qu'est-ce que vous connaissez comme liberté, vous La liberté euh, de, manifester. de manifester, très bien. La liberté d'expression, c'est bien. La liberté d'aller et venir, euh, la liberté euh, d'opinion. la liberté de La liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté. Voilà. Bon. Et la liberté de sécurité, vous connaissez, vous Déjà, c'est pas, euh, c'est pas quantique. À correct La liberté de sécurité, ça ne veut rien dire. Si c'était une liberté, il y la liberté de sécurité. Non. à tout le moins, il pourrait y avoir un droit à la sécurité. Et encore une fois, le vrai droit qui existe dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cest à il y a le mot droit dans la déclaration des droits de l'homme, et bon, il y a le mot homme, alors que ça devrait être humain et pas homme, parce qu'il y a des femmes aussi, hein, quand même, pour que chacun sait, et du citoyen et de la citoyenne, euh, c'est le droit à la sûreté. Donc, moi, j'en ai conclu que, en fait, je pense que c'est plutôt la liberté qui est la première des sécurités. Pourquoi c'est important de penser les choses de cette manière-là Si vous les pensez comme ça, ça veut dire que tout ce que vous concevez comme politique publique, vous le faites en vous disant que c'est pour permettre la liberté. Pour permettre la liberté de manifester, permettre la liberté d'aller venir, permettre la liberté d'expression, permettre la liberté d'opinion, la liberté de conscience, etc. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir toutes les politiques publiques et précisément celle de sûreté ou de sécurité. Et quand vous changez de paradigme, ça vous oblige, en, en humaniste, en défenseur des droits fondamentaux, à, à ne pas euh, vouloir d'avoir plus de moyens dans la brigade anticriminalité, qui n'en a rien à faire de la séparation des pouvoirs, du fait qu'un judiciaire, euh, que ce soit ce soit conduite des enquêtes, qu'il y ait de la tranquillité publique, qu'il y ait des gardiens de la paix, etc. etc. Donc c'est le postulat philosophique et idéologique qui est le nôtre, euh, au groupe parlementaire de la France Insoumise et puis dans ce programme, euh, l'Avenir en Commun et du candidat Jean-Luc Mélenchon. Je voulais faire cette précision parce qu'après vous comprendrez que tout le reste en découle et qu'il y a une logique euh, implacable euh, à tout ça. Et à la fin, on essaiera de vérifier quand même est-ce que ça fonctionne quoi. Parce que bon, on pourrait dire, ouais, Bernal ici est bien gentil, mais nous parle de ces trucs, liberté, euh, machin, euh, mais bon, quand il y a des voyous, euh, comment on fait quoi, hein, Concrètement. Euh, bon, vous aurez raison de me dire ça parce que c'est ça le sujet euh, de fou. Mais ça tombe bien, ça, ça match plutôt bien. L'idée pour nous, c'est de faire de la euh, désescalade. Qu'est-ce que ça veut dire, la désescalade Ça veut dire qu'on va, on va chercher à ne pas augmenter le niveau de tension euh, dans, euh, dans un secteur de, de la société, dans une opération en tant que telle, ou euh, dans une situation donnée. On a beaucoup parlé sur la question du maintien de l'ordre, de la désescalade, en disant, on a nos voisins, nos allemands, quand on gère une manifestation ils vont chercher absolument à se tenir à distance, à mettre à distance les manifestants, à ne pas aller au contact. On ne veut pas que ça dégénère. Puisqu'on sait aujourd'hui, dans la, dans la gestion des foules, dans la psychologie des foules, que plus vous allez au contact, plus vous augmentez le niveau de tension, plus en face la foule essaye de se défendre, euh, se, se ressent les choses comme une agression, et donc ça empire, attaque d'autant plus les policiers qui eux vont essayer de se défendre, etc., etc. Et ça s'appelle l'escalade. Pour faire le contraire. C'était d'ailleurs comme ça qu'était fixée la doctrine française de maintien de l'ordre qui était tant vantée à étranger. Que Vous avez déjà entendu parler que la France, est... tout le monde trouvait génial la doctrine de maintien de de la France. Alors oui, c'était avant, quand il y avait... après 1968 en réalité, où vous aviez le préfet grémaud qui avait fait cette lettre que vous invite à relire, où il disait qu'un policier qui frappe un homme à terre se déshonore, et déshonore l'institution et la police tout entière, puisque ce pas... la police ce n'est pas la vengeance, ce n'est rien de tout ça. C'est appréhender éventuellement quelqu'un, un fauteur de trou, quelqu'un qui est en train de commettre une infraction. Mais ensuite, ceux qui sont habilités à juger, ce ne sont toujours pas les policiers, ce sont les magistrats et les juges qui, on verra, ne sont peut-être pas si indépendants que ça, en tout cas gagneraient à avoir les moyens de leur indépendance. On y tout à l'heure. Et cette désescalade, ce n'est pas termes de maintien de l'ordre. C'est aussi de la gestion des conflits, quand vous, Michel parlait tout à l'heure des violences intrafamiliales qui avaient explosé, c'est comment vous intervenez aussi au domicile des personnes quand vous avez une session conflictuelle euh, entre un homme et une femme, souvent c'est le cas de figure auxquelles ils sont confrontés, euh, vous avez plusieurs manières de gérer la situation, soit vous faites la tension et vous essayez de l'auteur dans le calme et de confronter à la justice comme il y a des fonctions, soit euh, vous gueulez, euh, vous sortez la matraque, enfin, vous faites en sorte que ça monte dans les tours, et quand c'est comme ça, ça finit toujours par il y Pareil des escalades, euh, c'est aussi euh, quand vous êtes dans le quartier. Et que il euh, euh, y a une, une infraction qui est commise, où il y a des jeunes euh, qui sont là, où j'imagine aussi que à la campagne dans la ruralité c'est le cas. Et bien, regardez, on a, on a à la visite de, de ces messieurs qui sont les bienvenus évidemment euh, pour assister à ce dont on est en train de parler. Ils vont peut-être rendre compte euh, à Darmanin parce qu'ils cherche des idées pour soi après son beau vol de la sécurité. Donc on donne, c'est libre de droit. Hein, je, je pas de difficulté avec ça. chercher à, à, à baisser le niveau de tension. Vous vous souvenez, il y a une, y a une rupture, à un moment donné, ça s'appelle Nicolas Sarkozy, il arrive et, et il vous explique que la police de proximité s'est terminée. Ah, Toulouse, et, et je sais que c'était à Toulouse, c'est parfait D'ailleurs, la légende veut que ce soit parce qu'il y avait eu un match de foot. Renseignement pris, il paraît que c'était plutôt du rugby. c'est vrai il y avait une histoire de ballon. Hein, et pas pour souffler dedans. Hein, voilà. <rire> Comme ça euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé Sarkozy arrive, il dit les policiers sont pas là pour jouer avec les jeunes du quartier, pour jouer avec, sous-entendu, les voyous, hein, les délinquants. Et bah oui, sûr. Ah oui, sûr les Mais on va, on va réfléchir un peu dans l'autre sens. Ça voudrait dire quoi si les policiers peuvent jouer L'objectif en fait, que ça se passe mal ou que ça se passe bien, quel bleu est l'objectif évidemment? C'est que ça se passe bien et que ce soit le gardien de la paix cherche la tranquillité publique. Donc, oui, demain nous remettrons en place les polices de proximité avec des îlotiers. Et oui, les policiers, dans la mesure du possible, si avec le centre social ou si avec les jeunes du quartier ils veulent jouer au foot, au rugby ou à ce qu'ils veulent, au badminton, il dans n'y un... dans un... dans un... euh, a aucune difficulté euh, avec ça, bien au contraire. Et ça n'empêche pas l'application de la loi. Ça n'empêche pas l'interpellation de celui qui fait une connerie. Ça n'empêche pas de le mettre, le différé devant le procureur de la République. Ça n'empêche rien de tout ça. Bien au contraire, quand vous le connaissez, celui-là va pas se barrer forcément au courant. Et s'il se barre en courant, de toute façon, comme vous êtes un policier ou un gendarme de proximité, ben vous savez où il habite. Et vous connaissez ses parents que vous croisez d'ailleurs régulièrement. C'est ça la philosophie de la police de proximité. C'est pas du bleu dans la rue, comme peuvent le dire Darmanin ou Macron pour se raconter. C'est pas ça le sujet. C'est d'être ancré sur un nerf géographique donné, de sorte à ce que vous connaissiez les gens là où vous êtes censé intervenir et que les gens eux vous connaissent. Ah, C'est réciproque. C'est un contrôle réciproque en réalité. Bon, évidemment, il faut avoir cette mutation à coup parce que sinon ça peut aussi mal tourner, hein, dans le, le, le, le contrôle réciproque, euh, voilà. donc il y a quand même un, un petit effet de bord. Mais c'est à cette condition-là où on peut aussi redonner des marges de, de, de manœuvre aux policiers ou aux gendarmes et faire marcher sa capacité de discernement, de ne pas tout poursuivre tout le temps, parce qu'il sait quoi, quand il, il est inséré quelque part, il connaît aussi les associations du quartier, il connaît aussi les travailleurs sociaux qui sont là il connaît les problématiques sociales, il sait que cette famille-là, elle est suivie par l'instance sociale, qu'il y a des difficultés dans la famille, et que bon, ben, euh, le gamin, il faut peut-être le ramener à la maison, lui mettre... alors pas de petite, j'allais fait faire une petite tape sur la tête, mais non, c'est un... pas déontologique, mais enfin, à la limite, je préférerais encore ça qu'un coup de matraque télescopique, mais en tout cas, lui dire, allez, c'est bon, maintenant, euh, arrête tes conneries, euh, et rentre euh, à la maison. Et on ferme les yeux, cette fois-ci, euh, Je préfère qu'il les yeux pour qu'il y ait moins d'infractions qui soient... Euh, mise en exergue poursuivie par la justice dans la moulinette infernale de la justice plutôt que le contraire parce que le contraire c'est la frénésie actuelle dans laquelle on se trouve qui ne règle rien qui, ne règle, qui crée une population carcérale et qui fait qu'on met au banc de la société les plus pauvres en réalité de ce pays parce qu'il y a une appréciation enfin voilà il y, a une, il y a une police de classe et par voie de conséquence une justice de classe et d'autant plus tranquille pour le dire que ceux qui en parlent le mieux c'est encore euh, euh, les, et la fondation Emmaüs qui a rendu un rapport euh, récemment euh, sur la misère euh, en détention et la misère de des gens qui, vont en, qui sont en détention, qui sortent de détention et qui vont en détention. Euh, où ils ont fait la démonstration statistique chiffrée, etc. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une police de proximité qui puisse être accessible. Ce qui est bien, c'est qu'on en a déjà eu par la force des choses, ça s'appelle la gendarmerie nationale. Ils n'ont pas le choix. Même s'ils ne veulent pas être de proximité, ils n'ont pas le choix, ils sont à la caserne, ils sont là. Ils vivent dans ces secteurs. Euh, vous pouvez les croiser au supermarché. Euh, vous pouvez les croiser à l'école s'ils ont des enfants. Au restaurant. Euh, au... au restaurant. Au restaurant. Ah, en boîte de nuit, peut-être, je ne sais pas. Euh, je... Ah, ça Je ne veux pas savoir. Attends, <rire> on a... On a pas de balance. Parler de hein. justice, monsieur. Donc, euh, et ça change la nature des choses. Quand vous regardez les sondages d'opinion qui sont faits sur... Euh, qui, qui séparent plus ces gendarmeries, la gendarmerie nationale est bien meilleure... Euh, de confiance et de popularité que, que la police nationale. Moi, j'ai eu des anecdotes de détenus en détention qui m'ont confirmé, ce que les gendarmes m'avaient raconté, que des gens qui sont sous mandat d'arrêt qui doivent aller en prison, mais qui n'étaient pas là au moment de leur procès, euh, voilà, et que, bon, ils essaient de gagner un peu de temps, avant d'être attrapés par la patrouille pour aller être incarcérés, que quand ils voyaient que, bon, là, fallait se rendre parce que sinon, ils avaient chaud aux fesses, ils préféraient, même s'ils habitaient en ville, Aller se rendre en zone rurale dans une gendarmerie. Pour pas être maltraité. C'est une anecdote, des... Donc, euh, ça dit quelque chose aussi. Et c'est pas juste souvent euh, la, la militarité mise en avant, etc. Je ne crois pas que ce soit particulièrement la militarité qui change les choses, mais bien ce lien de proximité, le fait d'être avec les gens, d'être dans le même corps social, de vivre de, de, de, de, de, de, de la même réalité. Et d'ailleurs, quand il y a eu la police de sécurité du quotidien qui a été mise en place par Collomb, oui, il y avait Gérard Colomb, qui disait de... « Je sais que vous avez oublié. » C'est rare, hein. a une <rire> hein. Et il a été là, un moment donné. Et après, il y avait oublié aussi celui-là. Ça, c'était à peu de très grande proximité. Donc, ça vous fait rire. Donc, euh, les, les, les gendarmes, par essence, sont des policiers de proximité, et ils ont bien raison de faire valoir ce mode de fonctionnement. Alors après, il manque un peu de moyens. Il y a des, y a des casernes qui ont été regroupées, des petites brigades qui ont été fermées, donc il faudra retrouver ce maillage territorial, parce que justement, là où ça se passe moins bien, c'est parce que tout a été reconcentré, recentralisé. Et je pense qu'on a, c'est pas je pense, on a assez de policiers et de gendarmes dans le pays. Quand vous regardez le nombre de policiers et de gendarmes par habitant en France, maintenant avec les recrutements qui ont été faits sous ce quinquennat, ils ont été faits, alors pas au temps qu'ils avaient annoncé, mais globalement ils ont été faits, on est revenu au niveau de 2007, et le nombre de policiers et gendarmes par habitant, on est dans la moyenne européenne, là pour le coup, à la différence des magistrats, on est bon, on est dans la moyenne. La question c'est que qu'on a à la fois des policiers et des gendarmes qui sont occupés à des tâches administratives, mais quand je vous dis des tâches administratives, je ne parle pas de rédiger de procès verbal, je parle de des tâches administratives. Euh, gérer la comptabilité, euh, euh, les ressources humaines, euh, euh, bon, c'était ce que, je, que moi je, fais, je faisais comme métier. Moi j'étais attaché d'administration, donc je gérais ce qu'on appelle les fonctions support. Bon, pour la petite partie, c'était la comptabilité des services de police et de gendarmerie, euh, mais euh, vous avez euh, dans ces commissariats des, des, des policiers et dans les casernes des gendarmes qui occupent ces tâches-là. Et ben moi je dis, oui, effectivement, ils ont été formés à être policiers ou gendarmes, pas à, pas à faire la compta ou des la paye ou de la logistique ou je sais pas quoi, encore que la logistique ça pourrait s'entendre. Donc là, on recrute des personnels administratifs. Et des gens qui cherchent du boulot en plus. Ça se recrute rapidement, ça se forme rapidement. Euh, et ça coûte un peu moins cher. Il faudra quand même bien payer les fonctionnaires, mais ça coûte moins cher que celui qui est sur le terrain. Et pourquoi Parce que comme il est sur le terrain, il a des primes particulières parce qu'il s'expose, bah oui, euh, à, euh, une, à une situation professionnelle euh, dangereuse et, et potentiellement. Euh, Intente dans, dans ce quotidien. D'ailleurs, eux, pour les retraites, euh, je ne parle même pas des militaires, parce que c'est encore une autre histoire, en tout cas les policiers, c'est 55 ans. Hein. Et ça, il n'était pas prévu d'y toucher, hein, euh, euh, par ailleurs. Donc, euh, cette police de proximité, pour nous, ça doit être le seul. Comment on l'organise On l'organise en intégrant la police municipale, en absorbant les effectifs de police municipale, au ministère de l'Intérieur, pour avoir une police nationale, unique, unifié. J'aimerais bien qu'on puisse faire sous un corps, ça peut faire débat, mais euh, sous un corps unique police-gendarmerie. Je pourrais vous expliquer pourquoi, je rentre pas là-dedans, mais euh, de toute façon, il faudra au moins un mandat entier pour le faire. Euh, Trop de problèmes RH, là, pour le coup. Mais on pourra amorcer l'idée et voir ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, absorber tous les effectifs de police municipale, pourquoi Parce que moi, je trouve pas ça normal qu'il y ait des villes où il y a plein de policiers municipaux, et des villes où il n'y a pas de policiers municipaux. En dépit de la couleur politique. Pourquoi, pourquoi moi j'ai le droit d'en avoir, je sais pas moi, 50 dans, dans ma ville et que l'autre à côté, il y en a zéro Et pourquoi celle où il y en a 50, du coup les policiers nationaux viennent moins Et pourquoi celle où il y en a euh, pas, ils ne viennent pas beaucoup plus C'est ça la vérité. La vérité, elle est celle-là. Donc c'est pas juste parce qu'on a tous euh, droit, à avoir des fonctionnaires de, de police ou des militaires de la gendarmerie euh, pour assurer la sécurité. Et on a droit en fonction du nombre d'habitants, du, du côté euh, est-ce qu'il y a beaucoup de criminalité, etc. De délinquance plutôt, parce que la criminalité, il n'y en, en a pas tant que ça en réalité. Et surtout en col blanc, et là on fait pas grand-chose. Euh, et on les, les intègre. Et l'idée, c'est d'avoir... Ouais, on va dire, allez, grosso modo, euh, 40 000 effectifs dans la police, la future police nationale de proximité. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, aujourd'hui la police aux frontières c'est 15 000 personnes, les brigades anti c'est 7 000. La sécurité publique, ce qu'on appelle sécurité publique, c'est les, bah, les patrouilles euh, 17, etc, mais qui ne font, font pas que de la police euh, du quotidien, ils font aussi du petit judiciaire, mais c'est 60 000 personnes. Donc c'est de réorganiser tout ça pour avoir une police de proximité, avec une assise géographique, territoriale, avec des règles de tranquillité publique, avec le fait d'être désarmé, dans la grande majorité. Donc on aura un processus de désarmement, pas d'armes létales, pas d'armes à feu, parce que c'est ça aussi la tranquillité, c'est de ne pas, de, de pas nourrir l'escalade, comme je disais tout à l'heure. Euh, et puis, euh, donc, le, le, d'avoir cette police qui soit sous la double autorité du maire et du préfet. C'est important, ce, ce, cette notion-là, parce que vous savez que le maire, tu dit tout à l'heure, il est officier de police judiciaire il est officier de l'état civil, et il est en fait en fait, agent de l'état. Mais La double casse-tête, quand vous êtes maire, vous n'êtes pas seulement élu, vous êtes aussi, d'un point de vue du droit, un agent de l'état. Et donc le, le préfet peut vous imposer des choses en tant qu'agent de l'état et supérieur hiérarchique en tant que tel. Hein. Et donc on s'est dit comment on fait pour résoudre l'équation, de se dire pour associer bah, les problématiques locales, euh, que ce soit pas juste une police nationale 17 qui débarque, qui fait des opérations coup de poing, comme le Pécresse, là, avec le parquet ou pas, d'ailleurs. Euh, comment, comment on résout l'équation donc on a dit, on fait la double autorité du maire et du préfet. L'autorité fonctionnelle du maire et l'autorité hiérarchique du préfet. L autorité fonctionnelle, c'est que concrètement, c'est le maire qui commande. C'est le maire qui commandera les policiers nationaux de proximité. OK Par contre, c'est l'autorité hiérarchique, le préfet, c'est-à-dire qu'en gros, c'est bien l'État qui paye, donc ça décharge d'autant les budgets municipaux hein, qui peuvent, peuvent utiliser pour des choses plus utiles, par exemple, les cantines gratuites. Je donner un exemple comme ça, après, vous pouvez vous hein. Il euh, faut faire des politiques sociales, proximité, oh oui. utile, des investissements, bon. Et euh, donc ça c'est important. Et puis euh, qu'ils puissent euh, euh, gérer les mutations. De sorte à ce que le policier de proximité qui ne va pas dans sa commune, il demande sa mutation, il va ailleurs, il peut aller dans n'importe quelle commune, comme n'importe quel agent de l'État, il fait sa mute. Parce que là, euh, quand, vous voulez la, quand vous êtes policier municipal, si vous voulez votre mutation, vous une mairie qui vous accepte, avec la couleur politique qui va avec, etc. Et puis, à contrario, les policiers qui sont recrutés, ça finit souvent par être, euh, pas vraiment la police municipale, mais la police du maire. Ou la police de la majorité municipale. Bon, c'est pas ça l'objectif non plus. Et puis surtout, il manque une tierce personne dans l'équation, pour définir ce qu'on veut de cette police municipale, c'est vous. C'est vous qui manque dans l'équation. Qu'est-ce que vous voulez On ne vous demande jamais ce que vous voulez comme police. Quand est-ce qu'on vous l'a demandé Pourtant, vous avez un avis sur la question. Donc on s'est dit, il y, y a un machin qui existe qui avait été créé sous le gouvernement de Jospin. Il s'appelle les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Les CLSPD. Et il y en a même des intercommunaux, notamment en, en milieu rural, où plusieurs communes peuvent se regrouper pour fonder ces comités intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Sauf que ces trucs-là, aujourd'hui, ça fonctionne que s'il y a un maire qui s'investit, puisque c'est lui qui préside hein, ce comité local, ou si la mairie, ils n'en ont rien à faire, il ne se passe rien, et s'ils ont envie d'en faire quelque chose, il se passe quelque chose. Dans bien des cas, il ne se passe rien, malheureusement. Et donc l'idée c'est de modifier aussi le fonctionnement de ces comités locaux de sécurité de prévention de la délinquance pour les obliger à se réunir au moins une fois par an, en plénière, avec tous les habitants qui le veulent. Sur comme une réunion publique euh, ce soir, hein. et donc là vous auriez aligné. Euh, euh, monsieur le préfet. Non, tu préfères être maire ah, Monsieur le maire. <rire> monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le procureur de la République, ou, ou leurs représentants. Hein, et surtout, vous auriez tous les policiers ou les gendarmes du coin, qui sont affectés à l'ère géographique donnée du comité local de sécurité et de, de la des Alors, ils pourraient faire leur graphique. Oui, donc, il s'est passé ça dans le quartier. Il y a eu autant d'assises il s'est passé ça. Et puis vous pouvez dire oui mais attendez l'autre fois il s'est passé ça, je vous ai pas vu. Euh, par contre, dès qu'il se passe tel truc, alors là vous, alors là, vous arrivez en, en deux heures. Mais nous on s'en fout ça, c'est pas le sujet. Puis arrêtez de faire chier les gosses aussi, euh, d'emmerder, je ne demande pas le bon présidentiel. ma langue a fourché. d'emmerder les gosses, euh, d'avoir une discussion et un échange euh, pour que eux sachent quelles sont les attentes, puisque c'est un service public. C'est un service public, c'est votre service, il sera votre service. D'ailleurs, c'est pour la, pour la police de c'est servir le, le, le slogan. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous Et donc, on puisse définir collectivement une politique locale de sécurité. Voilà comment on, on imagine cette police de proximité euh, qui euh, doit être au service de la, de la population et surtout qui soit intégralement en tenue, donc plus de brigade anticriminalité, et qui ne gère pas en soi le judiciaire. Il faut retrouver cette séparation entre la police administrative, la police du quotidien, la police de proximité, et la police judiciaire. Ce sont deux métiers et deux tâches différentes. Il y a ceux qui peuvent éventuellement interpeller, la police de proximité peut faire des interpellations, mais ce n'est pas elle qui conduit les enquêtes. Même pour des petites infractions, il doit pouvoir y avoir cette séparation. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas en train d'inventer un nouveau monde, en fait. Je suis en train de vous parler du monde d'avant 1995. Et ça ne me rajeunit pas. Pas si j'étais né quand même, j'étais pas, pas, pas très né, mais j'étais né quand même. Euh, Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1995 Il y a eu une réforme de la police judiciaire où, où on a dit tous les policiers peuvent devenir officiers de police judiciaire. Il n'y a plus de corps des enquêteurs et des inspecteurs. Tu sais, l'inspecteur Maigret, hein, après à quoi ben, ça consiste. Ça n'existe plus, ça, depuis longtemps. Euh, Formation qui dure 6 mois environ. Euh, enfin, ils peuvent faire ça en 4 mois et demi, bon, on va dire 6 mois pour, pour, pour, pour faire pour un large. Et s'ils réussissent un examen, ils sont officiers de police judiciaire. Et une fois qu'ils sont officiers de police judiciaire, ils peuvent être affectés dans un service de police judiciaire, donc faire de la procédure judiciaire, un procès être en lien avec le procureur de la République, mener l'enquête, etc. Mais ils peuvent le faire à la fois dans sécurité publique. Pour celui qui ils ont fait vider les poches et dire Ah, toi, tu vas aller dans le tribunal parce que le consommateur de stupéfiants. Mais ils peuvent aussi le faire dans des services de la police judiciaire. Et les services de la police judiciaire, ils sont 5 000 dans le pays. 5 600, pardon. 5 600. Pas grand chose hein, par rapport à l'ordre de grandeur que je vous ai donné tout à l'heure euh, sur, sur la totalité de la police nationale, c'est 120 000. Et même en gendarmerie, ils ont, je crois, sur les 80 000, 20, 20, 20, 20 ouais. Personnes qui, sont, qui, ont, qui sont officiers de police judiciaire qui sont en service de PJ dans les brigades de recherche etc c'est je crois de mémoire 3000 gendarmes donc ça fait pas beaucoup donc il faut opérer ce rééquilibrage plus de judiciaire moins d'interpellation pour tout et rien moins de contrôle, plus de contrôle d'identité d'ailleurs là dessus on fera une expérimentation Tout de suite, on fera deux expérimentations il y en a une où on essaiera d'abord de faire les récipients le contrôle d'identité ce que ça donne, et on expérimentera des territoires, ça a été demandé par la défenseur des droits, sans contrôle d'identité. Voilà. Il n'y a plus de contrôle d'identité. Sauf évidemment quand on interpelle la personne parce qu'elle est en flagrant délit, Là, il faut qu'on sache qui c'est. Mais plus de, de trucs, on arrive en disant bonjour, je peux avoir votre pièce euh, votre d'identité s'il vous plaît, non, ça a terminé. Soit vous avez quelque chose à reprocher à la personne, et vous le dites, et vous dites ce que vous avez à lui reprocher, et il y a, il peut avoir le contrôle d'identité, soit vous n'avez rien à reprocher, et il n'y a pas de contrôle d'identité. Ou soit vous êtes par et il y a le Covid et vous pouvez contrôler l'identité. Ça c'est évidemment. Donc on essaiera toutes ces choses-là parce que c'est important pour nous qu'on qu puisse retrouver cette séparation, y compris à l'intérieur de la police, entre la police administrative en tenue et la police judiciaire en civile. Parce que celle-là, elle a toujours été en civile. Ça a toujours été la panne, parce que c'est un maigretien et euh, n'est jamais, jamais vu avec un euh, truc de policier. En costume euh, élégant d'ailleurs. Euh, voilà. Pareil pour Colombo. Hein, euh, ouais. ouais, mais il roulait en Peugeot. Il roulait en Peugeot. Ouais. Donc, vous voyez, c'est important. Oui, il faut que je, je conclue. Il me, reste, il me reste une heure. Non, c'est pas ça. Ah oui, j'ai la justice. Il faut que je parle de justice. Mais j'ai déjà parlé de justice en fait. Vous vous en rendez pas compte, mais on a beaucoup parlé de justice déjà. Parce que, qu'est-ce qui fait les enquêtes La police la police judiciaire, et donc c'est comme ça que j'en arrive à la suite sur la justice, comment on fait en sorte que le principe de sûreté s'incarne, on fait cette séparation entre la police en tenue et la police judiciaire, et on fait en sorte que la police judiciaire progressivement soit rattachée à la magistrature, soit rattachée à l'autorité judiciaire, donc on la détache du ministère de l'Intérieur, de savoir cette, cette vraie séparation, il y a celui qui interpelle, d'accord, c'est une chose, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement, et il y a celui qui poursuit l'autorité de poursuite, c'est notre pouvoir, ça s'appelle le pouvoir judiciaire, et c'est deux choses différentes, et c'est à cette condition-là qu'on peut dire que nous sommes dans un état de droit et que la séparation des pouvoirs existe. Si vous faites le contraire, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, vous dites ben, « tous les policiers peuvent dresser des PV à la place des délits, ça s'appelle les amendes forfaitaires délictuelles ». Ils vous ont inventé ça d'abord pour les, les délits routiers, ensuite pour les stupéfiants, et, de, et demain, Jean Moretti a dit « je voudrais que la plupart des délits qui encourent une peine de prison d'un an, euh, soit euh, des amendes forfaitaires délictuelles. Dans le dernier texte, ils l'ont fait pour les vols à l'étalage. Ou vols à la roulotte. Vols à l'étalage, plutôt. D'une valeur de moins de 300 euros. Si vous volez quelque chose de moins de 300 euros, alors le policier va vous laisser un PV, forfaitaire délictuelle de 300 euros. C'est pas... Euh, le montant, c'est 300. Et si vous ne payez pas dans les 45 jours, euh, voilà, enfin, vous connaissez le, le, le truc. Quel est le problème avec ça On pourrait se dire, bah, euh, c'est plus simple. Ouais, c'est réglé. Ben déjà, ça veut dire que c'est le policier qui a le pouvoir, qui a tous les pouvoirs en lui, d'interpeller, de poursuivre, de dresser, etc. Que derrière, vous ne pouvez pas vous défendre. Il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas, pas quelqu'un où vous pouvez expliquer pourquoi. Et surtout, quelle, était la vertu, quelle est la vertu de la justice Ce n'est pas juste de pénaliser, de fonctionner, de condamner. Il y a des principes dans le droit, c'est l'individualisation de la peine. le principe de, de regarder la personnalité de l'auteur de l'infraction. Parce que peut-être qu'effectivement, la personne a commis un vol, mais que ça recouvre d'autres problèmes des problèmes sociaux, euh, des problèmes... d'autres causes que va pouvoir identifier le magistrat, et à la fin, il va pas lui mettre une amende de 300 euros, il va lui dire, bah, je vais vous faire un travail d'intérêt général, par exemple, et vous allez aller dans ou une collectivité, un ou un rappel à la loi, non, ils l'ont supprimé. Un sursis probatoire, non, combien, non pas sursis probatoire, comment ils ont appelé ça Bon, ils ont appelé, ils ont viré le rappel à la loi, ils l'ont modifié par un autre nom et c'est la même chose. Enfin, à la fin, c'est la même chose. Donc, on va des champions, ça été, été mais c'est parce que les policiers devant l'Assemblée nationale qui avaient testé avaient demandé qu'on supprime le rappel à la loi. Donc eux, comme ils sont police, sont exécutés. Hein, euh, donc il y a la séparation de pouvoir. Donc le, le, le procureur, lui, va pouvoir prononcer une peine, le procureur, le juge, pardon, va pouvoir prononcer une peine qui va pouvoir être cohérente avec euh, l'auteur de l'infraction. Et dire, mais toi, si je te mets un PV de 300 euros, alors que tu as commis un vol parce que tu n'as pas d'argent sur ton compte en banque, c'est un peu con parce que tu vas pas pouvoir la payer l'amende. Donc qu'est-ce que tu vas faire hey, On va revoler. Après tu vas te choper une amende Mais c'est ce qui se passe, parce que là fait, ça se passe déjà déjà pour une partie des infractions et des délits. Des types ont des ont des, des casiers d'amende, longs comme le bras, et à la fin ça finit par la case prison. On n'a pas réglé le problème. On n'a juste pas réglé le problème. Qu'est-ce qu'on veut Faire du chiffre, dire qu'on a mis des amendes, etc. en avance, ou régler le problème c'est même, la même situation que je vous ai exposée tout à l'heure, on va régler le problème. Mais pour que le magistrat puisse faire son travail correctement, pour qu'il puisse avoir le temps de regarder qui est ce monsieur, qui est cette dame, euh, pourquoi elle a fait ça comme infraction bah, il faut qu'il soit assez nombreux. Sinon, qu'est-ce qui se passe Vous avez les comparutions immédiates. Ou c'est de la justice d'abattage. Est-ce que vous êtes qui est déjà allé en comparution immédiate pas, pas pour son propre cas, évidemment. Hein, enfin ou peut-être d'ailleurs, qui est déjà allé en comparution immédiate ici dans la salle vous n'êtes pas obligé Vous n'êtes pas obligé. Allez-y, allez-y. C'est public. Vous pouvez rentrer comme vous voulez. Alors, sauf quand il y a le Covid. Machin, et sinon, c'est public. Ce n'est pas filmé, mais c'est public. Ce sera bientôt filmé pont moretti en crève d'envie. Ce n'est pas ces procès-là qui vont filmer, évidemment. Euh, vous verrez, une affaire, elle les traiter en trois quarts d'heure. C'est long, même, hein, déjà. C'est déjà long, quoi. Bonjour, monsieur, vous avez fait ça. Alors, je vois dans votre dossier, vous n'êtes à tel endroit, comme il l'a fait Michel tout à l'heure. Deux, trois anecdotes sur votre vie. Bon, vous n'avez pas de logement, mmh, ouais, mmh. pas de garantie d'augmentation, pas de liens familiaux. Bon, allez, alors, je vous mets trois euh, euh, mois de, de, de peine de prison. Comme les, les peines de prison inférieures à six mois peuvent plus être prononcées, vous allez avoir euh, un bracelet pendant un mois ou, euh, ou un tige pendant quatre jours, euh, puis ouais, circuler, ouais. il n'y a rien à voir. Le tige, le travail d'intérêt général, c'est une belle idée. Ouais. Mais encore faut-il aussi les moyens pour le mettre en œuvre et donc des fonctionnaires suffisamment nombreux, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour aller démarcher les collectivités locales ou les associations d'utilité publique. Alors ils en ont mis un petit peu plus. Ça va... Ça, ça, voilà. Mais on est quand même loin encore, encore du but. Et donc vous voyez comment le problème de la police, c'est peut-être la justice, mais en fait le problème de tout le monde, c'est que la justice n'a pas les moyens de fonctionner. C'est surtout ça la réalité. C'est pas qu'elle condamne pas assez, il n'y a jamais eu autant de personnes incarcérées qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de personnes placées selon la justice qu'aujourd'hui. Et cette phrase, peut peux la dire tout le temps. Alors, sauf quand on est dans la première vague Covid où ils ont libéré des gens. C'est vrai, mais c'est la seule exception. Cette phrase marche tout le temps, puisqu'on n'a jamais cessé d'augmenter le filet des gens qu'on qu poursuit et qu'on qu incarcère. Avant le Covid, on était à 71 000 personnes détenues. Il y a eu les libérations diverses et variées pour, pour le début de la première vague, et c'est tant mieux. Et on, on les a remplis aussi vite. Là, on va retomber, je crois qu'on est à 70 400, quelque chose comme ça. Donc on va re revenir à 71 000, là, d'ici deux mois, on y est, c'est bon, on à l'état d'avant. Alors qu'entre deux, qu'est-ce qu'ils ont fait voter Ils ont fait voter une loi à l'Assemblée nationale, loi de programmation pour la justice 2018-2022. et C'était Belloubet, c'était pas encore le monsieur énervant, là. Pas toi, Michel, dire le... le... Ouais. Eric euh, Dupont moretti et ils avaient promis, ils avaient dit on interdit les peines inférieures à ciment. Ils de on dit c'est génial, parce que les courtes peines, effectivement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est désocialisant, on vous met là, vous perdez votre boulot, vous perdez vos infos on vous regarde de travers, donc vous ressortez de là avec encore plus de handicaps qu'avant que vous êtes rentré. Donc quelle est la probabilité que vous recommenciez Forte hey, La principale facteur de récidive, c'est la prison. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Sauf pour les politiques. Sauf pour les politiques, je ne sais pas. Je vous dirai quand j'aurai été condamné. Donc. Euh... Ah oui, non, mais je ne bah, pas. Faudra... Peut-être un jour, hein, voilà, des ça se mérite quand même. Regarde, notre ancien président notre de groupe a été condamné pour outrage à l'avion. Mais ça, c'est autre chose. C'est notre histoire. Et donc, on, on a euh, comme ça le fonctionnement euh, judiciaire qui fait qu'à la fin. On maltraite, on maltraite tout le monde et on n'atteint pas nos objectifs. Et ces 71 000 détenus, c'est en plus 170 000 personnes, 170 000 qui sont aussi condamnées par la justice, mais à ce qu'on appelle des alternatives à l'incarcération. Et donc à chaque fois qu'on a fait des lois pour dire « il faut qu'on incarcère moins », en fait on a augmenté ces 170 000, 171 000, 172 000, 173 000, et il y a eu un autre effet de bord, c'est que ceux qui avant étaient condamnés à 4 mois de prison, parce que le magistrat pensait qu'il fallait le mettre en prison, et bien, comme ils peuvent pas prononcer des peines inférieures à 6 mois, maintenant, il est 6 mois et demi, 7 mois, 8 mois. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe On a un allongement de la durée moyenne de la peine. Donc, on ne résout pas le problème de la surpopulation carcérale. Parce que je vous rappelle, je vous dis 71 000, on va mettre de côté les condamnés qui sont en centre de détention, les maisons centrales en un cellulement, centrale, cellulement individuel, on a, je crois, je vous dis vraiment ça de grosse mémoire, mais euh, 56 000, je crois, personnes en, en condamnés et prévenus dans le pays pour euh, un, 40 000, un gros 40 000 places de, de détention. Donc vous avez un taux, dans, dans un taux de surpopulation, 125% en moyenne, et donc des détentions, ça monte jusqu'à 180, 190, j'ai vu des détentions à 200% de taux d'occupation, donc avec deux ou trois par cellule et parfois quatre avec un matelas au sol. X 185. Et fois 185, tu me dis, 185%. Et après, vous voulez parler de réinsertion vous traitez les gens comme des bêtes, il ne faut pas vous attendre qu'à la fin, ils fonctionnent et ils réagissent autrement que comme des animaux, puisque vous les considérez comme tels. Et encore, ils ont beaucoup de dignité, euh, les, les personnes détenues, dans les détentions, pour essayer de s'en sortir, pour beaucoup. Et c'est très compliqué quand vous avez euh, 23 heures sur 24 à passer en cellule, et juste l'heure de promenade Et que on vous dit « Ah, vous avez un Dupond-Moretti qui arrive, dit -moi, je vais supprimer les réductions de peine automatiques. » Alors bon, vous ne savez pas ce que c'est les réductions de peine automatiques, je vous explique en deux-deux. Vous êtes condamné à deux ans, de base, vous avez grosso modo euh, trois mois que vous ne ferez pas. Ça fait réduction de peine automatique. Donc vous ferez un an et 9 euh, mois. Ouais, c'est un 9, un 3, 12, c'est bon. Un an et 9 mois. Par contre, en fait, en détention, si vous vous comportez mal, euh, le, le chef d'établissement peut vous retirer. Alors, il y a des commissions euh, internes, etc. Mais on peut vous retirer euh, 10 jours, 15 jours, et que vous ferez quand même en plus. Mais si vous vous tenez à carreau, trois mois en moins. Donc c'est aussi un moyen de gérer la détention et la tranquillité, on va dire ça, dans la détention. Alors dupont moitié dit ah, « ça, ça ne me va pas, parce que ça veut dire que celui qui fait rien, et eh ben, il a, il a trois mois. Celui qui est oisif, mais qui se tient bien, quoi, euh, il a trois mois d'offert. De, de, » Donc il dit « Moi, je supprime ça, et les détenus ne pourront faire que demander des réductions de peine. » Aujourd'hui, ça s'appelle réduction de peine supplémentaire. Maintenant, ils appellent ça la réduction de peine tout court, il faudra faire son petit dossier pour faire valoir qu'on est motivé à sortir. Sauf que dans la détention, il y a de quoi fournir du travail à 30 35% des détenus et encore euh, vraiment quand, quand ils mettent le paquet. Donc de toute façon, vous en avez 65% qui, même si elle veut travailler, ne peut pas parce qu'il n'y a pas de poste de travail disponible. Et vous retrouvez cette déclinaison, pareil Pareil sur les questions de formation, formation professionnelle en interne à la détention. Pareil sur l'accès à l'école en détention. Il y a des listes d'attente, euh, d'attente votre tour. Et après, on vient de dire qu'il faudrait qu'ils se bougent un petit peu. Alors, dupont il dit Oui, et puis il faudrait qu'ils se lèvent le matin et, et qu'ils fassent leur lit. Ah, il, y a pas bien, il y a un truc qui vient échapper c'est que quand vous êtes à 4 dans la cellule avec un matelas au sol, euh, bon, et en fait, vous vous levez, vous vous levez pourquoi Pour faire comme ça sur vous-même euh, Parce que ça fait 9 mètres carrés, hein, le truc, hein. C'est comme les C.T.U. Je suis encore allé en C.T.U. hier, à enfin Minadas, j'ai encore constaté bon, ouais, que le parallèle est, est, est pas vraiment douteux, mais bien réel. Enfin, au moins, ils ont leur clé. Mais donc, du coup, euh, ça n'a pas de sens que de dire ça. Se lever, faire son lit, pourquoi Vous ne pouvez pas sortir de votre cellule. La plupart des détenus restent allongés sur leur lit la plupart du temps dans la journée parce que c'est le ce seul endroit où ils peuvent être un peu tranquilles. Et ils sortent que pour faire l'heure de promenade et éventuellement prendre la douche. Vous savez peut-être pas, mais... Là où il n'y a toujours pas de douche en cellule, ce qui reste la majorité des cas dans les maisons d'arrêt, c'est douche collective et c'est trois douches par semaine. Quand on a une douche par jour, trois douches par semaine. Déjà rien que ça, euh, alors que vous êtes à trois dans la même cellule. Hein, en termes de dignité, euh, bon, c'est peut-être pour ça que la France est condamnée régulièrement par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Donc on a besoin de renforcer les moyens de la justice, on a besoin de condamner moins. On a besoin de faire, quand on fait des peines, qu'elles soient intelligentes, qu'on ait du sens, qu'on donne les moyens. Ça s'appelle le travail intérieur général, mais moi, celle que je préfère, c'est le placement à l'extérieur. C'est quand vous êtes mis à disposition d'une structure, d'une association, qu'on vous héberge par ailleurs, à l'extérieur, et que vous êtes suivi, encadré, et qu'on vous remet le pied à l'étrier, quoi, concrètement. Qu'on vous accompagne, qu'on vous aide, parce que ça ne va pas se faire tout seul, en fait. Parce que tout seul, ce qui va se passer, c'est que les gens continuent d'être exclus et retombent dans le circuit de bah, il faut que je commette des infractions pour survivre, pour vivre, pour m'en sortir. Donc on a besoin, à la fois de cette police de proximité, de cette police judiciaire indépendante rattachée à la magistrature, d'avoir le bon nombre de magistrats, il faut les doubler, passer de 9 000 à 18 000. Ça va être vraiment une galère parce qu'il n'y a, a que 400 places à l'école nationale de la magistrature et que ça met 31 mois pour les former. Donc on va, on va, on va avoir, même en gagnant là, le 10 avril et le 4 avril, euh, on va galérer pour arriver à plus 9000. On, on va tout faire pour, on va, on va trouver des, des méthodes, mais ça ne va pas être évident. C'est pour ça qu'on peut en vouloir au gouvernement précédent. Hein. Et au gouvernement à UX, hein, gouvernement avec un S au bout, hein, OK à Juste Macron. On avait un autre avant, non hein. ouais, ouais. Parce que non, non, mais parce que c'est vrai que nous, ça, moi, ça m'énerve quand tu, on me dit. Oui, mais vous, moi, j'ai fait 8 d'augmentation du budget et vous Alors je tourne vers nous, bah nous, bah on attend notre tour, quoi. Donc ouais. <rire> mettez les bons bulletins, quoi, monsieur. Souvent il s'en prend aux socialistes en disant « Mais vous, vous avez rien fait. Et moi j'ai fait plus que vous. » Mais c'est vrai en plus. Le pire c'est que c'est vrai quand il dit ça. Alors moi ça m'énerve encore plus. Parce qu'il y avait une ministre de la Justice avant dans le gouvernement de François Hollande. Voilà, je vous ai rien dit, vous ferez... C'est pas sympa, vous avez oublié Jean-Jacques Hervoas quand même. Voilà, dis, non mais... Euh... Oui, il était condamné, c'est vrai. Mais, euh... Pour des problèmes de non-respect de l'indépendance de la justice. Il a fait remonter des dossiers. tu sais, il a remonté d'informations là. On s'en est beaucoup occupé dans ma commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Hein Et il n'y a pas grand monde qui vous propose de supprimer sa remontée d'informations euh, à deux balles. L'exécutif n'a pas à savoir ce qui se passe dans des enquêtes en cours. Et un garde des sceaux so, insoumis, il sera très content de ne pas savoir. Parce qu'en plus, une fois que vous savez, vous êtes bien emmerdé. vous savoir ce que vous allez faire cette information. Hein C'est-à-dire qu'à chaque point de vue, vous pouvez divulguer quelque chose qui pourrait vous mettre en difficulté. Autant pas savoir, hein. Avec mieux Bon, c'est vrai, c'est important. Donc, euh, sur les moyens, c'est pas avec les pauvres 8% du pont Moretti qu'on va s'en sortir. Je vais terminer là-dessus et après on échangera pour compléter le, le propos euh, ensemble. 8% d'augmentation 6,7% l'année dernière. Deux budgets historiques. Alors, oui, factuellement, c'est vrai, parce que les précédents n'ont pas fait terrible, vous voulez bien vous le dire, mais est-ce que ça règle le problème Est-ce que c'est si historique que ça Déjà, l'essentiel de l'augmentation, elle va pourquoi elle va pour l'administration pénitentiaire. Et pourquoi Pour construire des nouvelles places de prison. Donc pour continuer à alimenter tout ce que je viens de dénoncer et qui ne fonctionne pas. Et qui ne fonctionne pas. Ça ne diminue pas la récidive, ça, ça n'améliore ça pas la, la dignité, ça fait juste qu'on met plus de gens en détention, notamment plus de pauvres en détention, ou plus de gens qui sont éloignés euh, d'à euh, de, de, de, peu près tout pour des, raisons, pour des raisons sociales. Et puis parce qu'en. En... Il faut plus sur les prisons qui ont envie de surveiller pénitentiaire supplémentaire. Et on est en grande difficulté pour en surveillant supplémentaires supplémentaire, puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent passer le concours. Parce que c'est quand même pas le métier qui fait rêver là spontanément. Ça pourrait faire rêver dans d'autres conditions, à faire rêver. On pourrait se dire une vocation. On, on est là, on, on fait un accompagnement aussi dans la détention, avec les détenus, et on fait une partie du volet social aussi de, de ce métier. Aujourd'hui, quand vous êtes surveillant pénitentiaire, vous passez votre temps au réel et à fermer des portes, c'est tout. Et à gérer de la discipline éventuellement. Euh, bon, je comprends que dans ces conditions-là, ça ne le fasse pas. Du coup, aujourd'hui, l'essentiel des candidats pour euh, être surveillants pénitentiaire, ce sont nos compatriotes d'outre-mer. Qui viennent ici, qui sont affectés suite en flux et mélangistes qui galèrent en région parisienne, qui sont sous-payés, qui abandonnent en cours de route, qui se retrouvent eux-mêmes en difficulté. Voilà. C'est ça aujourd'hui le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Alors est-ce qu'on veut continuer là-dedans Alors que c'est 120 euros jour pour un détenu. Mes histoires à l'incarcération qui marche beaucoup mieux et qui font moins de récidive, c'est entre 30 et 40 euros au jour. Et encore, là je vous parle vraiment des, du placement à l'extérieur, du nec plus ultra, hein, parce que le bracelet c'est 8 euros au jour, je prends un truc comme ça, le bracelet électronique. Euh, le tige c'est 0 euros au jour, puisque <rire> c'est non rémunéré, et les collectivités qui prennent en charge, on leur demande de tout gérer par eux-mêmes. Même si là, il faudrait qu'on mette un peu de pognon sur la table pour ouais. former des encadrants, mais bon, ouais. ça c'est notre histoire. Donc, euh, 6% ils, ont, ils sont mal utilisés en plus. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui reste pour la justice en tant que telle, ce qu'on entend par justice, c'est-à-dire les tribunaux Il n'y a eu que 3% d'augmentation cette fois-ci, et la fois d'avant, c'était 1,6% dans le budget précédent. C'est-à-dire moins que l'inflation il y a deux ans, donc ils ont perdu de pognon. Et pour cette année, c'est pas beaucoup plus que l'inflation, donc ils ont fait quelques recrutements. D'ailleurs, le budget du pond c'est plus 50 magistrats sur les 9000, pas plus 500, plus 50. Même Belloubet l'avait fait lui, avec 150 puissants. Donc 50, 50, 50 et il vient, il vient faire les gros bras c'est insupportable en fait c'est insupportable quand on voit qu'il en faudrait 18 000 des magistrats donc c'est pour ça que dans ce programme l'avenir en commun on prend, on prend autant de temps à parler des questions de sécurité et de justice et de cette manière là parce que moi je vais résumer comme ça et à la fin je vais finir sur le propos là dessus je ne crois pas qu'on gagne, qu gagne l'élection présidentielle sur les questions de sécurité et de justice vraiment je vous le dis très sincèrement je pense que les questions centrales qu'on doit traiter, une organisation politique la serre gauche de l'échiquier politique doit traiter prioritairement, c'est la souffrance sociale, la misère, la précarité, la pauvreté. C'est ça euh, c'est contre ça qu'on doit qu'on doit C'est comme ça qu'on résout. On ne gagnera pas sur les questions de sécurité et de justice, mais on pourrait perdre à cause de ça. Si on n'était pas au niveau, si on n'était pas prêt, si on n'était pas à la hauteur. Et puis aussi parce que. Quand vous voyez les situations d'injustice, la moulinette comme ça dans laquelle sont mises ces personnes, ça vous tord les broyaux. Enfin, quand vous êtes un peu humaniste, vous dites « attendez, il faut qu'on règle le problème ». On va dire « on va régler le problème social, puis on verra ». Donc Demain, le ministre de l'Intérieur Insoumis dit « oui, va bah, continuer comme avant ». C'est pas possible, on va faire ça. On est d'accord, quoi. Il y a deux, trois bricoles à régler, quoi. Hein il y a un petit problème de racisme, de discrimination. Évidemment qu'on a des propositions sur le sujet, donc je vous le dis là-dessus, on ne gagnera pas sur ces sujets-là, on pourrait perdre là-dessus, et c'est pourquoi il faut être à la hauteur des enjeux, des événements, et le traiter euh, avec euh, sérieux et responsabilité. C'est ce que nous faisons dans le programme de en commun, c'est ce qu'on fera dans les deux livrets thématiques sécurité et justice, qui vont bientôt être publiés, soyez encore un petit peu patients, on a pris un petit peu de retard à cause d'un truc qui s'appelle le pass vaccinal, euh, qui les a occupés un petit peu, euh, à l'Assemblée nationale, entre autres, mais en tout cas, voilà. je vous remercie pour votre attention, et puis je vous écoute pour les questions. Hugo, bravo Hugo et merci. Il faut que je vous dise deux trois choses que j'ai oublié de vous dire au début. Alors là, nous sommes sur cette première thématique, on est le 25 janvier, et il va y avoir plusieurs autres réunions publiques, avec plusieurs collègues qui vont venir nous voir, et puis d'autres, des spécialistes de, de certains secteurs. Le 24 février, nous serons à Pamiers avec Leila Shaibi. qui... Tu va nous parler de lutte contre la pauvreté et de la solidarité, tu vois Hugo Voilà, on voulait commencer par ça, mais après on va rentrer sur le fond du sujet, tu as tout à fait raison, effectivement, et c'est ce qui a été dit dernièrement, la principale préoccupation des Français, c'est marrant, c'est vivre. Euh, donc, le 8 mars ensuite, nous serons à Echeil, nous parlerons écologie, ruralité, avec Loïc Prudhomme. Echeil, ah, ouais. c'est la saint -Gyrou. Parce que trouver une salle à Saint-Giron, ben, bah, <rire> je les saint gironnais là, c'est compliqué parce que déjà il n'y en a pas beaucoup et en plus, euh, voilà, donc échelle au moins, c'est sûr, là. Voilà, le dimanche, il y aura Varie avec euh, euh, un agronome qui s'appelle Monsieur Marc Dufumier. Là, pour, pour une fois, c'est pas une connerie, c'est vrai, euh, et voilà. Et le 31 mars à Miropois, euh, nous aurons Caroline Fiat, qui vient nous parler de santé des services publics et des EHPAD, et des EHPAD on parle aujourd'hui. Elle a été excellente aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, elle a posé une question au gouvernement, et alors, comme dans chaque secteur, et l'Alie gauche je vous le redis aussi, dans chaque secteur, c'est marrant, mais on demande aux gens qui travaillent dans ces secteurs ce qu'ils pensent. Et là, elle, elle sait de quoi elle parle, parce que, je vous le dis, hein, c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup, nous, c'est notre préféré, bien sûr, mais quand ça chauffe véritablement le Covid, la journée, elle était à l'Assemblée et la nuit, elle était à l'hôpital. Le, le 6 avril, au Mas d'Asile, nous aurons Clémentine Autain, qui viendra nous parler de démocratie et de 6 République. Voilà. Alors ça peut s'étoffer tout ceci, mais voilà euh, le, le programme, les, les réjouissances à venir. Je crois qu'on va, ça va être un, très intéressant. Et avant qu'on qu entende les questions, je voudrais vraiment vous dire que pour vous, c'est une, une fierté, la dame de, la Dépêche est partie, je ne sais pas comment elle va introduire ceci, mais en tout cas, euh, vous voir aussi nombreux pour une thématique, aussi quand même ardue que celle-là, et où on ne nous attend pas forcément, et il l'a dit Hugo, moi j'en suis vraiment ravi et merci beaucoup, parce que ça a un prix tout ceci une dynamique. Vous nous filez la pêche et j'espère qu'on vous la file aussi. On va passer aux questions. Et moi, je me suis donné le Alors là, alors c'est Hugo qui hein, va répondre principalement. Oui. Voilà. Juste euh, un petit point d'ordre. Euh, je vais demander à chacun qui veut poser une question de bien vouloir être suffisamment concis et de pas faire un commentaire allongé. Et en contrepartie... Je que Hugo va essayer d'être très synthétique à avec Michel. Merci à vous. On oui. se donne jusqu'à quelle heure d'ailleurs, globalement euh, Pas de. Ouais, ouais. Parce que là, il est, est, est 9h moins le quart hein, mais ce qu'on voulait. Non, non, non, on va voir. Michel oui. est, c est, est les plus tout jeune, donc il faut quand même que... C'est Fabien, hein. c'est Fabien et l'équipe, Lucas. Bah, vous Fabien, dit, quand Fabien, vous, vous en avez fait... marre, vous le dites et puis, ouais. bah, et bah, puis euh, il y en a dit, donc. Aussi. Alors, on a alors la première ouais, question. Hein ici là, ouais, la, la réforme ouais, de okay, l'IGPN. Okay. La réforme de l'IGPN. Euh, ah, oui, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire? Euh, comment on va le faire. Euh, okay. en, en, en gérant les résistances euh, qu'on risque de rencontrer. Non, en fait, alors, bon, déjà, d'une part, dites-vous bien une chose. S'il y a quelque chose que normalement savent faire, quand on a l'habitude de faire, les policiers et les gendarmes, c'est obéir. Et quand je dis ça, c'est pas juste pour faire plaisir, parce que voilà, ils sont policiers et gendarmes. J'ai moyen de travailler au ministère de l'Intérieur, et y compris dans les personnels administratifs, il y a une culture ministérielle en tant que telle, où on vous obéit. D'ailleurs, parfois, c'est un peu flippant. ne hein euh, pas trop dire des conneries, parce que sinon, on vous obéit. <rire> et enfin, bon, mais mais c'est vrai que c'est une, une vraie culture. Et Moi, j'ai eu, eu, en tant qu'attaché d'administration, j'ai été confronté à des problèmes de on dit, management de gestion d'équipe, en français, euh, comme tous mes autres collègues de promo, mais en fait, mes autres collègues de promo avaient des problèmes bien plus compliqués. Euh, certains, des fois, leurs agents elles disaient, non, je ne le ferai pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, euh, quand je faisais la compta, j'avais 72 personnes sous ma responsabilité. Je veux dire ça en préalable, euh, parce que, euh, dites-vous bien, que quand Pierre jox arrive, ce n'est pas une promenade de santé non plus. Hein. Il y a eu 2-3 difficultés, des manifs devant le devant le ministère, euh, qu'est-ce qu'il a fait Déjà, il a interdit la manif, il a envoyé les gendarmes, ambiance, euh, et il a pris les 300 premiers là, dehors. Ils ont les gendarmes, viré de la police. Deuxième ambiance. Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière après ben, ils ont obéi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les, les policiers et les gendarmes, et surtout les policiers, et surtout les syndicats, les organisations policières, on va pas mettre le mot syndicat, parce ne vois pas ce qu'ils ont de syndicalistes, mais les organisations policières euh, ont en réalité, euh, c'est eux qui, qui commandent le ministre parce que le ministre veut bien se laisser commander. C'est ça la réalité, c'est qu'ils se laisse faire. Bon. Et donc on voit comment il y a un système ensuite d'Omerta que le contrôle interne ne fonctionne pas. Parce qu'il est fait par les policiers eux-mêmes et par les gendarmes eux-mêmes. Je voulais faire ce postulat de départ qu'on comprenne bien euh, qu'il ne faut pas non plus que nous-mêmes on se dise qu'on ne va pas y arriver. Euh, non, il y a des bonnes chances de croire qu'on va y arriver et que ça va fonctionner. Comment on fait On dissout, pas tout le monde, peu importe, IGPN et IGGN. les deux. Et on fait deux choses. Que les actions internes, elles ont deux missions, deux grandes missions. Il y en a une de contrôle euh, sur les, les, le comportement des individus, donc des policiers et des gendarmes, ce qu'ils ont fait pour faire des sanctions administratives. D'ailleurs, une bonne partie du disciplinaire ne va pas à l'IGPN, hein, c'est fait en local, en fait, en été, par le chef de service. Donc, euh, un paquet global, mais. Il y, a, il y a ce, ce volet-là, et il y a le volet inspection, euh, comme font toutes les inspections toutes les administrations, pour voir si tout va bien dans le service, si le budget est bien dépensé, enfin euh, les inspections, ouais. Et donc qu'il y ait des contrôles internes et des inspections dans ce domaine-là, ben, je n'ai pas de difficulté avec ça. J'ai eu un contrôle de l'IGPN dans mon service sur la comptabilité, enfin, pas, pas parce qu'on avait frappé quelqu'un ou je pas quoi, quoi, juste pour, sur la comptabilité, et c'est normal. Mais ça, c'est pareil, ça on le, on le remet avec l'inspection générale de l'administration. Au ministère de l'Intérieur, il y a déjà une inspection générale de l'administration qui chapeaute tout, tout le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est à eux qu'on a confié une deuxième enquête sur l'affaire de Steve. Vous euh, vous souvenez Une première enquête de c'est là qu'il expliquait que non, non, en fait, euh, sauter il a dû être par le tribunal. Après, il y a une enquête de la police judiciaire qui disait un peu différemment. Et puis ensuite, il y a une deuxième enquête de l'inspection générale de l'administration qui essaie de pointer des responsables en interne, quelques fusils, quand même. Que... Mais c'est pas comme s'il y avait eu un ministre qui avait dit euh, ⁇ Vous y allez hein, pour la fête de la musique hein, !⁇ euh, Vous tapez dans le tas. Hein. C'est grosso modo ça, les consignes qui étaient données à la fois sur les gilets jaunes, mais aussi pour des événements euh, comme euh, la fête de la musique. Donc après, eh, bah, ça, eh, ils obéissent, ils s'appliquent. Il hein. ne faut pas oublier que tout en haut, il y a une responsabilité politique. Euh, et c'est évident, et il faut leur rappeler. Donc, on met cette partie-là à Algérie. Et le reste, on le supprime complètement. Plus de contrôle interne. De contrôle interne sur les individus, police et gendarmerie. Uniquement un contrôle externe. On, on, on aimerait bien s'inspirer un peu de ce qui se fait en Angleterre sur l'IOPC. Ils ont créé un organe de contrôle externe complètement où monsieur et madame tout le monde peuvent répondre à, à des appels, à la candidature pour devenir enquêteurs sur la police, sur la gendarmerie. Dans leur doctrine d'ailleurs, vous ne pouvez pas être enquêteur sur la police et la gendarmerie si vous êtes vous-même policier ou gendarme ou si vous l'avez été. Vous pouvez être sollicité en tant qu'expert de l'expertise, de mais vous ne pouvez pas être enquêteur vous-même. Euh, et cette paragraphe-là en Angleterre, c'est lui qui met les sanctions. Nous, en fait, vous avez vu, Macron, il a dit, euh, je vais créer un contrôle externe euh, de la police et de la gendarmerie avec une délégation parlementaire euh, de contrôle. Alors, nous, c'est lui qui sont à foutre là-dedans. Euh, surtout Michel, qui ne connaît pas grand-chose. Vous euh, <rire> l'a constaté ce <rire> soir. Ouais. Et, et, euh, <rire> Et parce qu'en euh, en fait, ils se sont dit, il y a déjà un, un, une délégation parlementaire au renseignement, sur les, les techniques de renseignement, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de renseignement, où on vérifie que euh, le gouvernement fait, respecte bien les règles pour mettre sur la le quelqu'un, les routes administratives. Je peux pas qu'on soit là-dedans. Mais en fait, je me mais attends, euh, oh, oh, il y a déjà un contrôle externe dans ce pays il y a déjà, déjà quelqu'un qui est censé s'en charger. Ça sert à rien de mettre des parlementaires qui en plus n'ont pas que ça à faire, ils vont pas rentrer dans les dossiers individuels, puis ils vont faire quoi À la fin, rien. Ils vont proposer des sanctions aux ministres. Et encore, à la fin, elles ne sont pas suivies forcément des faits. Il y a ce qui s'appelle... Est-ce que quelqu'un sait qui gère le contrôle externe aujourd'hui de la police et de la gendarmerie Allez, il y avait quelqu'un qui connaît la réponse. Non Ah, quoi Personne. Non, quelqu'un, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'inventer un nouveau truc. Ça s'appelle le défenseur des droits. Le défenseur des droits est en charge de la déontologie des forces de sécurité publique et privée, y compris la sécurité privée. Le problème du défenseur des droits, c'est que le nombre d'agents pour faire des enquêtes, c'est 7. Qu'au moment où leur, cette mission-là leur a été donnée, euh, ils ont eu zéro effectif supplémentaire, donc ils ont pris dans leurs effectifs en interne, et qu'en plus, à la fin, ils font des recommandations, de sanctions au ministre de l'Intérieur. Et jusqu'à présent, aucune n'a été suivie d'un effet quelconque dans les dossiers mis en cause. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filer plein de moyens en défense des droits. J'ai chiffré ça comme ça, mais pour commencer, d'emblée, on va les filer 300 personnes. Voilà. Ça changera des 7 qui sont à l'heure actuelle. Donc, 300. Et ensuite, on donnera. Alors là, il faudra modifier ça dans la loi. Mais d'abord, en tant que ministre de l'Intérieur, que on s'en à suivre les recommandations des défenseurs des droits en termes de sanction, sans attendre qu'il y ait une loi, etc. Mais ensuite, on mettra dans la loi que c'est le défenseur des droits, par une procédure interne, entre eux, qui pourra directement mettre les sanctions, de manière indépendante, comme ça c'est en Angleterre. Et ensuite, il y a le deuxième volet, parce que ça, on est sur de l'administratif, les centres administratives, y compris à l'enjeu la radiation. Il euh, y a euh, le volet judiciaire. Parce que des fois, quand il y a violence policière, quand il y a un policier, il n'y a pas que le versant administratif il y a aussi le versant euh, judiciaire. Parce que frapper des gens, normalement, ce n'est pas autorisé, même quand vous êtes policier. Et c'est du pénal. Là, c'est pareil. Deux, euh, deux propositions. Un, le fait que l'affaire soit systématiquement dépaysée. C'est très important. Parce qu'il y a un principe, normalement, de territorialisation c'est-à-dire quand vous déposez vous quelque part, le parquet territorialement compétent, c'est celui du coin c'est logique, vous êtes là, c'est le parquet du coin on mais quand c'est une affaire qui concerne des policiers qui sont mis en cause, là il y a un petit souci parce que euh, les policiers ils travaillent pour qui eh oui. le parquet, eh oui. et le parquet il a besoin de qui pour travailler des policiers donc ça le met dans une situation délicate en tout cas ça peut le mettre dans une situation délicate donc on dit débrisement, le tribunal d'un côté, un autre et pareil, qui, font les, qui fait les enquêtes judiciaires les enquêtes judiciaires sur les policiers mis en cause les policiers du coin ah oui ah, ça, bah, ça, ça, va, va pas non plus. Plus. c'est leur collègue Et vous n'avez pas... Euh, c'est compliqué d'enquêter sur les collègues, quoi uh -huh. Non mais même, je veux dire, euh, sans, même sans avoir de mauvaise volonté, c'est compliqué, quoi Donc, pareil, on prend un service de la police judiciaire d'un autre département d'ailleurs, pour se donner un maximum de garanties. Ce n'est pas les garanties de dingue, euh, parce que ça reste quand même, bon, euh, la, la maison. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs dans la proposition que nous souhaitons que le défenseur des droits puisse participer aussi aux enquêtes judiciaires. Alors un titre d'expertise, pas, euh, pas en tant qu'enquêteur comme, euh, comme l'est un, un officier de police judiciaire, mais qui puisse aussi contribuer euh, à faire éclater la liberté, écouter les victimes, etc. Donc c'est ça l'architecture euh, globale euh, de, du contrôle euh, de la police et de la gendarmerie euh, de France Insoumise. Voilà. Bon. que vous apportiez le cas euh, un cas de détention arbitraire hein, le cas le plus scandaleux, le plus monstrueux qui, qui soit en, en France que vous devez, j'imagine, connaître le prisonnier politique le plus ancien en France qui est entré en prison avant que vous soyez né qui est en prison depuis 30 ans euh, qu'on peut considérer de, de mon avis, un prisonnier politique et que qui est toujours incarcéré à la maison je, je veux parler du cas de Georgie qui ont été dans le commando Erignac, qui sont encore incarcérés depuis 23 ans aussi, qui ont passé la période de sûreté, qui normalement sont éligibles à des aménagements de peine, en l'occurrence à l'Assemblée Liberté, et qui, à la limite, au euh, qui pujent leur peine, euh, ils ont assassiné de sang-froid un préfet, euh, pas de difficulté avec ça, ils ont été condamnés, Mais à un moment donné, il y a un principe d'égalité. si vous dites que tout le monde a le droit au rapprochement familial, alors tout le monde a le droit au rapprochement familial. Juste celui que, dans la tête vous revient ou celui dont vous revient pas. Ça, c'est des décisions administratives. Ça s'applique au cas euh, présent, ça s'applique aux détenus corse. Et on leur a des régimes de détention aussi particuliers. Les corse, c'est des détenus particulièrement surveillés. Ce qui fait que là, un des deux, je vous donne cette anecdote parce qu'elle est toute fraîche, qu'on vous l'a livrée la semaine dernière, un des deux a subi un examen médical, un peu abusif, dans des parties. Euh, voilà, je vous en dis pas plus, vous avez compris. Pendant l'examen, il y avait six policiers dans la salle d'examen autour de lui. C'est quoi le but Ça Il va s'évader par où, par quoi euh... Parce qu'en plus, ils ont, ils, ont, ils ont un certain âge ces débuts là C'est pareil pour euh, Georges C'est un moment de ça, ça. Même leur point de vue, pour ceux qui les ont mis là, qui les ont condamnés, etc., ça n'a pas de sens. On a une difficulté à la fin, c'est qu'il y a ce qui est du volet administratif. Il y a ce qui est du volet administratif, qui peut se régler euh, d'un coup de baguette magique, les conditions de détention. Il y a ce qui est du volet judiciaire, de pouvoir sortir, de pouvoir avoir un appel, etc. Là, je ne peux pas dire moi-même d'à côté, je suis pour l'indépendance de la justice et des magistrats en fonction et vous dire que je vais demander aux magistrats d'appliquer telle ou telle décision. Mais ça, ça peut se régler différemment. Après, c'est à nous de faire par la loi, et pas par le fait du prince, qu'il pourrait y avoir une grâce présidentielle. Ça existait euh, par le passé. Chérac faisait ça. C'était quand il faisait ça euh... Les en 81 Ouais, au Terran, Terran, Terran, euh, Mais euh, il y avait des grâces présidentielles. Il faisait ça à Nouvel An ou à Noël Je ne sais plus, euh, Chérette, non, quand, quand, quand qu élu, Quand j'étais élu juif, Une pour... élection. Une euh, élection ouais. Ouais, Il y avait un truc comme ça, le prince arrivé, etc. Oui, ça, Moi, ça ne me va pas, ça. Je, je... Si on prend une décision, il faut que ce soit une décision assumée, une décision politique, il faut que ce soit une loi d'amnestie. On peut traiter le cas du prisonnier en question et de tous ceux dont on pense politiquement qu'ils n'ont rien à faire parce qu'ils y ont été pour des raisons politiques. Et qu'on est là pour pacifier la situation. Et c'est le cas, et j'élargis le sujet pour ne pas rester uniquement sur le centre-centré, sur le cas, le cas précis, euh, on avait dit déjà en 2017, on avait réclamé à François Hollande une loi d'amnistie aussi pour tous les syndicalistes qui sont condamnés pour des faits de syndicalisme. Et j'irai même plus loin, il y a peut-être quelques dossiers de gilets jaunes dont on pourrait remettre sur la table. Ouais. Et, donc, il a rien à faire et donc il faudra examiner tous les cas de figure, passer par une loi, et faire en sorte qu'on apaise la situation et qu'on passe à autre chose. Et qu'on passe à autre chose. Oui, Claude Guéant. Pour Claude, on verra. On verra, on verra. Même si au fond, je, je, pardon, je prends je, cette anecdote-là. Il y a, il y a... Moi, je ne peux pas vous dire qu'il faut qu'il y ait moins de prisons et moins de prisonniers, et après vous dire oui, mais sauf que cela j'aimerais bien qu'ils soient en prison, etc. Il faut avoir une attitude égale à un moment donné, et y compris sur ces, ces profils-là. Euh, moi, je suis pour qu'ils soient condamné plutôt à de, de, de, de faire de placement à l'extérieur, au travail d'intérêt général. j'aimerais bien voir Claude Léon faire un peu de travail d'intérêt général. Ah bon, oui. C'est pas, pas déconnant, oui. quoi. C'est euh, un peu du sens. Voilà, c'est pour la collectivité, l'intérêt général. Et puis surtout, quand c'est un volet financier, l'important, c'est surtout de récupérer le pognon. Vraiment. La réalité, c'est ça. La justice, c'est vraiment de récupérer le pognon pour remettre dans les caisses de l'État et que ce soit utile à la collectivité. Je rappelle que la justice, c'est pas la vengeance. Ça ne doit pas être la vengeance, sinon c'est aussi un motif d'escalade. Et on n'en sort jamais. La justice, elle est là, en théorie, pour pacifier une situation, pour apaiser. Je le rappelle. Oui, c'est. Euh, ma question, c'est sur les... les constructions des prisons en participation publique-privée. Est-ce économiquement c'est rentable Et est-ce que c'est possible également, si ce n'est pas rentable, de les faire revenir dans le domaine public Alors, ils ont décidé, après. Euh... Je crois que c'était après Rachid Adati, 2009 2010, je crois, euh, d'arrêter les chantiers en partenariat public-privé. Donc toutes les constructions postérieures à cette date ne sont plus en partenariat public-privé. C'était les dernières en partenariat public-privé. Donc toutes les nouvelles, euh, voilà, c'est bonne soirée. Merci. Toutes les nouvelles euh, ne sont pas dans ce cas de figure. Mais il y en a une paire qui sont en partenariat public-privé qui continuent de fonctionner puisque forcément les partenariats public-privé vous engagez pour en moyenne entre euh, 25, 27 ans et 35, 36, 37, 40 ans. Euh, euh, c'est, la, la réponse elle est toute simple ça nous coûte la peau des fesses. Pourquoi ils ont fait ça Je vous dis juste pourquoi ils ont fait ça pour les prisons, pour les universités, pour plein de domaines. Pourquoi Parce que ça permettait, attention, vous êtes prêts De faire baisser la dette au sens maastrichien. Ah mais je vous jure, c'est vrai. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris que... Je... Quand vous faites un projet vous-même, vous êtes l'État, ben, euh, voilà, vous devez construire un truc qui coûte un euh, milliard d'euros. Vous devez sortir un milliard d'euros euh, sur la table pour votre investissement. Donc vous créez de la dette. Et ça, c'est de la dette au sens maastrichtien, c'est de la dette dans votre comptabilité. Alors que si vous faites un partenariat public-privé, vous ne sortez pas un milliard, c'est le partenaire privé qui sort le milliard. Et lui, il vous facture un loyer tous les mois pendant 35 ans. Certes, à la fin, ça vous coûte 3,5 milliards. Mais, ça, ouais. mais, mais à l'instant T, sur votre budget annuel, mais du coup, vous n'avez pas créé de dette. Et en plus, ça rentre dans un budget de fonctionnement, et non plus dans un budget d'investissement. C'est vraiment la même dans la comptabilité. Voilà, là, comment les crétins de la comptabilité se sont dit, on va faire plein de PPP, parce que comme ça, on affichera moins de dette vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Et voilà comment ils nous mettent dedans, là, pour les années les années, les années venir. Le, un des derniers projets du de ministère de la Justice en PPP, dans le dernier, ce n'est pas une prison, c'est le palais de justice, le nouveau palais de justice à Paris. Oui. Et je crois, j'avais fait le calcul, il me semble, je, oui, je retrouve mes tweets et les, années, les trucs de blog que j'avais fait, mais euh, il me semble que ça a coûté en prix coûtant juste la construction, je ne parle même pas des fonctionnement, parce qu'il y avait les deux. Hein. À la fois, le fonctionnement, il y a les en PPP. En et en fait, euh, c'était, je crois, 1,5 milliard, le coût, de, le coût réel du bâtiment, le coût de construction, et à la fin, ça va nous coûter 4,7 milliards. Et encore, si tout se passe bien, c'est le truc. D'ailleurs, il y a, il y a eu un incendie euh, trois semaines après l'ouverture, ou quatre semaines, je crois, une gaine technique qui a explosé. Enfin, et donc, euh, donc, euh, oui, c'est une connerie les PPP. Comment on fait Normalement, il y a des clauses d'indemnisation si vous révoquez le PPP avant, mais elles sont exorbitantes. Que si vous le révoquez avant, ça vous coûte plus cher de continuer à le payer. Donc, euh, donc ce qu'il faudra faire, avoir deux, trois soucis avec le Conseil constitutionnel. Voilà, il faudra peut-être attendre de passer à la sixième pour régler ça. Euh, euh, parce que ce qu'il faudrait, c'est faire une loi pour modifier les conditions d'indemnisation et de révocation des PPP. Comme on pourrait le faire pour les autoroutes, par exemple. Un mmh. sujet que nous avons traité récemment avec Bénédicte Bénédictorine à l'Assemblée nationale, de notre niche parlementaire. Euh, et à la fin, le Conseil constitutionnel, si vous voulez, dans les libertés fondamentales, il y en a une qui chérit particulièrement. Euh, c'est le, le droit de propriété dans hein, les propriétés privées. Et ça, ça, ça c'est dur d'y toucher pour dire qu'on va pouvoir potentiellement, même pas se polier, en fait, c'est juste récupérer l'argent de euh, l'autre, et ne pas le dilapider comme ça. Même ça, quand il y a des clauses contractuelles qui ont été décrétées, euh, euh, il n'est il est, il est pas trop chaud pour, euh, pour faire ça. Donc, euh, donc on a un sujet euh, sur la table, on pourra aussi jouer du rapport de force hein, euh, avec les prestataires, le faire, et puis, et puis on verra bien ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que... Il ne faut pas se dire qu'une fois, parce qu'il n'y a plus de PVP, c'est bon, c'est géré, c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils font maintenant sur les nouvelles prisons qu'ils construisent Ils font ce qu'ils faisaient avant, ils appellent ça la gestion déléguée. En fait, c'est à peu près la même chose, ils font une AOT, une autorisation d'occupation du territoire. Ils, ils, ils se mettent d'accord avec... L'État est toujours propriétaire, pour le coup, c'est pas une location tous les, tous les ans. Mais ça revient un peu problème même parce qu'en fait, c'est le bailleur qui fait le, le prêt à la banque pour le compte de, de l'État. Et donc, il s'y retrouve quand même, il fait sa marge sur la, sur la construction, en tant que tel. Et à la fin, euh, tous les services à l'intérieur de la détention sont externalisés. Donc ça arrive à peu près au même, en fait. La nourriture, c'est Sodexo, c'est externalisé. Euh, les, les, les cantines, les machins, c'est externalisé. Euh, les, les fournitures, c'est tout externalisé. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle les en gestion déléguée. Ça arrive à peu près au même. C'est moins rentable pour le prestataire, parce que là où il se faisait du x3, 300% de marge, il va se contenter du 50 ou 70% de marge. Euh, mais euh, oui, c'est dur. Hein, c'est dur. Ouais, quand même. Ouais. Donc, il euh, y a encore un sujet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les seules détentions qui sont ce qu'on appelle en gestion publique, où tout est géré euh, d'un point de vue public, l'achat des fois tout, par rapport à d'établissement et service services rentabilité, en fait, ce sont les plus petits qui sont les moins rentables. Rentables, ah, bah alors, pas bah cher, rentable. moins rentables. Donc ça, ça, par contre, on le laisse en gestion publique, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on leur donne assez peu de pognon, ce qui fait qu'eux-mêmes sont en lieu du système de gestion déléguée. Ils disent, bah, le public, ça ne marche pas » la gestion publique eh bien, vous ne mettez pas le budget, ça ne marche pas vous, avez gagné. Alors, vous connaissez le, le circuit le, quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage et Donc euh, voilà comment le système est tout à fait bien rodé donc avec nous, on reviendra sur la gestion déléguée on remettra du service public y compris dans la détention et notamment sur des, des sujets qui sont extrêmement et éminemment importants pour nous la nourriture en détention, je suis désolé ça doit être un poste de travail aussi pour les détenus qui sont sur place et des métiers à prendre et des activités euh, il voilà, y a des choses intelligentes à faire là-dessus et c'est bon, quoi! J'ai pas envie que je Voilà, parce que ceux Dexo, ils ont beaucoup. Après, ils vous disent. Euh, ah oui, mais on a fait des partenariats avec une stratégie financière pour les embaucher quand ils sortent de la détention. Oui, enfin bon, euh, ça va, hein, si c'est pour euh, goûter à la charité directement à la sortie, euh, il y a peut-être de, des choses plus belles à faire euh, dans la vie. On essaie de faire un homme, une femme, un homme, une femme. La dernière la dernière, ça dépend du, du temps que Hugo pour. Euh, oui, il faut pré plus vite. oui, en, en, en matière de, de sécurité et de justice, euh, comme vous l'avez fait, il faut faire preuve de, de pédagogie. Hein? Et Il faut faire des rappels, et des rappels historiques. À on, on c'est par ça. Hein? Il faut dire qu'aujourd'hui, euh, nous sommes à un taux euh, d'homicide qui est le plus bas. De, de, de notre histoire. Hein, je pense que c'est important de le rappeler, hein, de ne pas se laisser euh, hystériser euh, le débat sur la, sur la sécurité, avec ce que vous disiez, euh, l'émotion, euh, parce qu'il y a eu tel ou tel fait, fait d'hier. Euh, alors, je, je rebondis sur ce que disait le, le, le député euh, Michel Rive. Euh, vous avez parlé des, des statistiques, hein, enfin, des, des résultats présentés par les, les, les responsables de la sécurité. Euh, en fait, les stats, enfin, je suis désolé, mais c'est d'abord l'activité des services. pas, c'est pas le, le, le ressenti euh, de la population. Et moi, je vois un gros problème c'est la disparition de l'ONDRP, hein, l'Observatoire de la délinquance et, et des réponses pénales, et qui, euh, qui n'a pas été remplacé, euh, qui avait l'avantage de collationner. Euh, les chiffres euh, de la police et de la gendarmerie et qui complétaient ça avec des enquêtes de victimation hein, et, et on sait que on sait, vous faites euh, allusion euh, à la Grande-Bretagne et toutes ces et, et, euh, je dirais à toutes ces enquêtes qui viennent euh, euh, du Scandinavie également du monde anglo-saxon, du manière général et on sait tout l'intérêt qu'elles ont hein, pour mieux cerner les, les, les problèmes de sécurité alors euh, c'était deux remarques parce qu'aujourd'hui on, euh, on a uniquement, le, si j'ai bien compris le service statistique du ministère de l'Intérieur alors je ne sais, sais pas comment il présente l'évolution de la délinquance puisqu'on est sur des bases qui ne sont plus les mêmes enfin, euh, par rapport à ce que faisait l'ONVRP ON, euh, moi j'avais euh, une question par rapport à ce que vous une, une question puis une proposition que je, je vous ferai. Euh, vous parlez de, du rattachement de la police judiciaire euh, à la justice, euh, moi j'ai envie de vous demander ben, qu'en pensent les magistrats Est-ce qu'ils sont vraiment heureux de cette, de cette disposition Et j'ai une proposition, moi, pour le budget de la justice, de faire un petit peu euh, ce que fait euh, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois que décider. le Sénat, les sénateurs décident de leur budget. L'Élysée décide de son budget. Pourquoi n'associerait-on pas euh, la justice à travers Alors, je ne sais pas. Il faut trouver les modalités. Le Conseil supérieur de la magistrature ou le premier président de la Cour de cassation et le procureur général de la Cour de cassation, qui auraient leur mot à dire sur les moyens attribués à la justice. La justice, je rappelle, enfin, c'est une autorité, c'est pas un pouvoir, c'est une l'état, ça, ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc ce serait un moyen de mon point de vue de, de, de régler en partie ce problème de, de, de, de moyens financiers. Okay. Je, je fais une rapide. Euh, je vous ai pas parlé de tout ça parce que sinon euh, vous m'auriez dit j'étais trop long et, et vous auriez eu raison. Euh, sur les statistiques, bon. Encensé plus que ça l'ONDRP, euh, l'Observatoire national de de la cause pénale, non pas parce que ça a été écrit par Nicolas Sarkozy, euh, c'était un gros indice et qui a mis un ami à sa tête, un deuxième gros indice, euh, mais parce que effectivement ça avait un mérite de, de consolider des chiffres qui avant étaient disparates, de la clarté de la présentation, mais ce n'est pas eux qui, font les, qui faisaient les enquêtes de victimisation. Ça leur a été imposé à l'ONDRP, euh, ça a été sous l'impulsion à la fois de et surtout des de labos de recherche comme euh, le labo de recherche du CNRS. Le CESDIP, euh, celui sur la, euh, la politique pénale, euh, le seul labo de recherche du CNRS qu'on a sur le sujet. Et donc, cette, cette enquête de vie et sécurité, qui est en fait la seule permet de faire quelque chose d'utile, euh, elle est faite effectivement par le service statistique du ministère et de l'Intérieur, Et elle continue d'être faite par le service statistique du ministère et de euh, Elle continuera d'être faite, et, et ça, c'est un outil extrêmement précieux. Les enquêtes de victimation, en gros, pour vous expliquer ceux qui ne voient pas en quoi ça consiste. Vous avez donc la statistique du ministère de l'Intérieur, c'est l'activité de la police. C'est-à-dire que vous déposez plainte pour tel ou tel truc, ça fait un bâton dans telle case en fonction du dépôt de vous plainte. On interpelle quelqu'un dans telle circonstance pour tel délit, ça fait un bâton dans cette case-là. Voilà. Donc vous n'avez que l'activité de la police, ce qu'elle reçoit, la capacité de percevoir, de recevoir et ce qu'elle fait elle-même, ce pourquoi elle agit. C'est pour ça que c'était génial en plus d'attraper quelqu'un qui a fumé un joint, parce que ça faisait une affaire, une interpellation et une affaire élucidée. C'est trop bien, quoi. Qu Il y a les sacks en disant qu'il est pas de plaignant. Donc ça faisait une affaire élucidée pour zéro dépôt de plainte. Et donc si vous mettiez en face dans le même tableau les dépôts de plainte et les affaires élucidées, ça vous équilibrait le truc. Des fois, ils oubliaient de le faire, ça faisait un taux d'élucidation à 120% 130%. Parce que du coup, voilà. Donc ça, c'est cette histoire de statistique, elle est extrêmement importante. Et euh, d'ailleurs, je suis pour à la fois qu'on remette en place l'Institut national des études en sécurité et en justice, l'INSEG qui a été supprimé par le gouvernement, qu'on y mette un vrai conseil scientifique, parce que ce n'était pas non plus la panacée avant. Ce n'est pas vrai que les chercheurs avaient euh, un puissance sur rue, c'était surtout le ministère de qui verrouillait le truc. On est loin de, de l'initiative qu'avait lancé JOX au départ, euh, l'indépendance qui a eu en étant rattaché au Premier ministre. Donc c'est tout à reconstruire, et on le fera avec une vraie indépendance euh, scientifique et avec les moyens. Bien sûr, le ministère pourra passer ses commandes. Mais il n'y a pas que le carnet de commande du ministère dans cet institut. Si on va avoir une vraie recherche et avoir une boussole et savoir réfléchir, ouvrir, ouvrir ses chakras, hein, bon, euh, bah, il faut s'en donner les moyens. Donc, ça, c'est important. Et je suis pour qu'à l'INHSI, il y ait aussi un service dédié pour les collectivités locales, pour les CLSPD, pour qu'ils puissent faire leurs enquêtes de victimisation locale, pour faire leur stratégie de, de, de, de, de tranquillité publique locale. Parce que qu'est-ce qu'elle fait l'enquête de victimation Elle pose la question aux gens. Bonjour, est-ce que vous avez été victime d'une infraction sur les trois dernières années Vous avez scroqué, est-ce qu'on vous a frappé sais pas qu'il vous est arrivé quelque chose Ok, il y a une comme ça. Le formulaire est assez dense, ça, quand même. Et après, on vous pose une deuxième question qui est intéressante et qui est importante. Est-ce que vous avez déposé plainte Et là, on se rend compte de choses extrêmement logiques, finalement, après coup. Le taux de plainte pour un cambriolage est de 400%. Par contre, le taux de plainte pour un viol ou une agression sexuelle... pas très bon, quoi. C'était pas très bon. Ça s'est amélioré. D'ailleurs, ils ont dit que ça avait doublé. Quand vous commenciez à 8%, ça fait 16. OK Et effectivement, on, il, y a eu, euh, il y a eu des statistiques qui ont été mal interprétées. On a dit qu'il y a eu une augmentation des agressions sexuelles dans le pays. Et en fait, en réalité, peut-être qu'il y en a eu une augmentation avec le confinement et tout. J'en sais rien. Il y a sans doute eu un petit effet, d'ailleurs. Mais sinon, en dehors de ça, c'est faux. C'est juste qu'on en a perçu davantage. Qu'on ne percevait pas avant, dans les statistiques du, du ministère de l'Intérieur puisque ça ne correspond pas à la réalité. Ce n'est qu'une portion, euh, et on a la même problématique sur les escroqueries sur Internet. Beaucoup de gens, énormément de gens sont escroqués sur Internet, il y a très peu de déploiements, parce que vous savez escroquer 30, 40 euros, vous dites c'est bon, euh, allez bah, déposer plainte, à 3 heures, c'est pour ça, bon, voilà. Donc euh, c'est important ces enquêtes-là, elles doivent être une vraie boussole pour l'action des services de police et de gendarmerie. Euh, les magistrats sont très heureux de la proposition de à la Normalement les syndicats de magistrats, ils sont favorables. De les policiers, euh, les soldats de policiers sont très défavorables. Voilà. Et il y a même une réforme en cours de départementalisation de la police judiciaire qui est un autre problème, parce que ça les rattache directement au préfet. Quid des remontées d'informations et de l'utilisation de la police judiciaire à d'autres fins que pour les enquêtes. Voilà, je mets ça de côté. Et sur le budget euh, justice, euh, ce que vous proposez, en fait, c'est déjà dans les propositions de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice que j'ai présidée. Et donc on a proposé une architecture globale sur les questions budgétaires et qu'effectivement, il y a une procédure dans la, de modifier la LOLF, la loi organique pour les lois de finances pour obliger euh, d'abord à présenter le budget de la justice devant le conseil supérieur de la magistrature qui soit chargé de rendre un avis euh, pour qu'ensuite ça soit présenté euh, devant euh, l'Assemblée nationale ou le Sénat pour avoir une discussion pour être les moyens, les objectifs. Euh, ah, un truc un, un peu logique en fait, en plus il n'y a rien d'extraordinaire et par ailleurs, moi, je suis pour qu'on on arrête cette hypocrisie ou alors qu'on passe pas à autre chose. Toute la réforme qu'on propose pour changer aussi le CSM, modifier le Conseil supérieur de la magistrature, un vrai conseil, il y a plein de membres, Pas juste un truc à 30 personnes euh, dans un coin, que personne euh, ne voit la couleur, il y plein de personnalités extérieures, de gens qui soient qualifiés devant. Euh, et c'est surtout extrêmement euh, euh, important euh, qu'on puisse avoir, euh, qu on puisse avoir euh, euh, un, un CSM qui, soit, qui puisse faire office de pouvoir judiciaire. Et je dis pourquoi Parce qu'une autorité, c'est. Non, on ne peut pas la contester. C'est une autorité. C'est comme ça. Moi, ça me pose un problème. Un pouvoir judiciaire, ça implique des contre-pouvoirs. Il y a un équilibre des pouvoirs. Et donc, ça implique aussi une responsabilité. Et je suis plus pour ce contre-reciproque contre les pouvoirs. Parce que sinon, je ne suis pas dit autrement. Je pense qu'il ne me... faut pas non plus être complètement naïf et se dire qu'ils ont donné tout le pouvoir au magistrat, il n'y aurait pas de gouvernement de juge. Je ne suis pas pour un le gouvernement des juges non plus. Donc, allons jusqu'au bout de la logique et instituons dans ce pays un pouvoir judiciaire. Ça, c'est un vaste pouvoir. Ouais, et moi, moi, demande, ça, ma droite, ayant épuisé son quota de questions, on va passer à la gauche. Et, il peut y avoir uniquement trois bah, questions. Faites, faites, faites une salle de trois questions d'un coup. Trois questions d'un coup, parce qu'après, je vais me faire taper. Est-ce qu'il ah faut euh, prendre la salle, c'est ça, à un moment donné Ouais, mais pour ça, il faudrait, désolé, une gosse. C'est pour ça qu'ils étaient là, les gendarmes Non, ils sont venus pour ça. Non, non, ils sont venus pour ça. dis que ce que je dis, c'est pas intéressant. <rire> c'est passionnant. Ah, c'est passionnant, c'est pour <rire> ça qu'on ne peut pas, c'est dommage. Bon. C'est vraiment passionnant. On On donc je vais d'abord euh, remercier Hugo pour son, son intervention, personnage euh, dynamique et, et, et passionné. Euh, passionné et comme nous, comme la plupart des gens. Vous m'entendez là ouais. Je ne veux pas faire des discours. Hein. Oui, mais le sujet est tellement passionnant qu'on ne peut pas être. On peut pas, on, on se doit d'être exhaustif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ici, tous, on espère euh, la réussite euh, de, de Jean-Luc aux prochaines élections. Et ça, on en est très heureux, on en est tous, comment dirais-je, volontaires pour assister à ce changement. Pour autant, ça ne nous empêche pas de faire preuve d'exigence, d'exigence par rapport à un certain nombre de faits. Lorsque vous avez évoqué les questions, lorsque vous avez évoqué les questions le rôle de la gendarmerie, la, la, la, comment la, la, la bonne image de la gendarmerie, de bien des corporatistes, vous le doutez, je suis moi-même policier, hein, je ne me cache pas, j'aime bien parler de, de préciser d'où je parle. Mais pour autant, euh, policier, et est le soumis. Même si, même si on est très attachant, on est très attaché. Non, lorsque, vous, lorsque, vous parlez, lorsque vous parlez tout à l'heure des salariés, des départs, à, des départs à la retraite à 55 ans, euh, j'aurais voulu aussi que vous mettez ça en perspective avec des vrais chiffres, sachant que le départ à la retraite. À Lorsque vous nous dites que les gendarmes euh, vivent dans la cité, dit, euh, dans, dans le quartier, le dans le quartier mais les, les fonctionnaires de police, moi j'ai des, des fonctionnaires qui travaillent euh, dans des quartiers difficiles, qui habitent pour, la, pour un certain nombre d'entre eux, dans des quartiers difficiles, et ils ne bénéficient pas des logements de fonction, ou des logements en brigade de gendarmes. Vous voyez, alors le, la problématique, au-delà du, du, de, de cette démarche qui consiste à pointer tel corps plutôt que tel autre, qui est complètement stérile, moi ce que j'aurais voulu attirer votre attention, Des policiers insoumis parce que justement je voulais parler de l'idéologie de la police. Euh, les sondages et les statistiques nous montrent qu'il y a 50% de euh, policiers qui sont proches des idées d'extrême droite. On a une police à l'image de notre société qui se droitise, voire s'extrême-droitise. Euh, Le Pen et Zemmour font 30% dans les sondages. Je veux bien que, en théorie, la police obéisse aux ordres qu'on lui donnera. J'ai quelques doutes euh, quant à la manière dont on va pouvoir réussir à faire ça partant de cette réalité sociologique. Et du coup, voilà, ma question elle est là, je suis bien d'accord sur le programme, les idéaux et tout, et la police qu'on a envie d'avoir, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus, on, euh, on est tous d'accord ici. Hein. Mais comment on va faire avec 50% de policiers qui aiment taper du gauchiste en manifestation, qui font du contrôle au faciès qui ont des insultes racistes lors de contrôles d'identité et voilà, on a une police qui est assez en accord avec une idéologie d'extrême droite. Va-t-elle obéir La dernière. Euh, Ne penses-tu pas Hugo que on peut mettre une corrélation euh l'augmentation des, des effectifs de police municipale avec la baisse des polices des police traditionnelles. Et, et ensuite, je voudrais savoir ce que tu penses des, des transferts, des prérogatives des polices traditionnelles vers des polices municipales. Tu parlais tout à l'heure de, de la police du maire, et là tu m'en fais penser à, à la police de M. Maigret du côté de Béziers. Bien, alors, euh, et en fait, avec vos questions, je me compte, je me dis, mais je pas parlé de ça, je peux pas parler de ça, je pas parler de ça, je peux pas parler de ça. Pas parlé de ça m'embête. Euh, et me et, et j'ai toute la difficulté quand je mets tout sur le même document euh, de sa longueur. Euh, déjà, pour dire euh, quelque chose sur les conditions de travail, euh, aujourd'hui, on est déjà à 10 policiers qui se sont suicidés euh, depuis, le janvier, euh, depuis le 1er janvier 2022. 10. Si on continue sur cette lancée-là, ce sera l'année la plus meurtrière euh, au sein de, de la police nationale. Euh, le redire aussi parce que souvent on a le débat sur les armes à feu, je crois que, que c'est 10 sur 10, au moins 9 sur 10 c'est sûr, euh, les policiers se sont, se sont suicidés avec leurs armes de service. La principale victime des armes à feu des policiers, c'est pas le voyou qui part en courant, le criminel qui est en train de faire un braquage, ce sont les policiers eux-mêmes. Euh, il faut le rappeler à chaque fois. C'est important, euh, c'est important, et y en a, et de, parce qu'il y a tout ce débat où il faut avoir son arme de service tout le temps, 24-24 chez soi, euh, dans le train pour avoir le train gratuit, trouvaille quoi, euh, et, euh, et à la maison et compagnie. Il faut qu'on revienne en arrière là-dessus, l'arme de service c'est en service, point. Et quand on part du, du commissariat de la caserne, on la, on la range dans la, dans la boîte, ben c'est tout, fin de l'histoire. Et on redevient euh, monsieur, madame, tout le monde, citoyen, c'est extrêmement important. Je voulais faire ça là-dessus. C'est vrai que sur la retraite, je l'ai fait sous forme de boutade, 55 ans. Je sais bien que là, généralement, il n'est pas celui-là parce qu'il y a les décotes, etc. Et et cherche... là, et puis on rentre dans le métier euh, pas à 18 ans et puis si on veut ses 40 annuités, bon, voilà, vous connaissez la règle de calcul. Mais enfin, s'il y avait un truc sur un régime sur lequel aligner, je l'alignerais quand même tout le monde sur celui-là. Parce que, en okay. passant, même si on venait pour la retraite à 60 ans, ça me permet de regresser ça. C'est extrêmement important. Et oui, c'est un métier pénible. Et d'ailleurs, il manque de psychologues au sein de la police nationale. C'est un métier où vous êtes confronté à la violence, à la mort potentiellement, parce que je vous rappelle que les mises en bière et ceux qui doivent constater la mise en bière quand il y a un décès, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est un OPJ qui doit le faire et par délégation à notre policier. Ce sont les policiers et les gendarmes qui font ça. Bon, c'est pas neutre quand vous voyez quand vous êtes comme ça confronté à la mort régulièrement et à la violence. Donc on a besoin d'améliorer la qualité de travail des policiers euh, et des gendarmes, parce qu'à la fin ce sont des meilleurs policiers et des meilleurs gendarmes euh, pour nous-mêmes. Euh, ça c'est important. Sur le logement, effectivement, c'était un point qu'on avait mis euh, et je me rends compte qu'il faut que j'insiste là-dessus euh, avant qu'on rende public le livret euh, thématique sur la, euh, sur la sécurité, euh, parce que, bon, alors, le casernement c'est pas la panacée non plus. Il y a d'autres problèmes avec le casernement. Ouais. On en parler longtemps avec le gendarme. Voilà, pas toujours euh, fun de vivre avec ses collègues. Hein. Ouais. Oh, ouais. Oui Ouais, ouais, ouais. Quand vous invitez des amis à la maison, c'est pas bon, ouais. de euh, Par contre, le, le logement, c'est un vrai sujet. Et il y a une époque où ce glorieux ministère de l'Intérieur avait un parc de logements à disposition notamment pour les jeunes fonctionnaires qui arrivaient, pour qu'ils soient logés dans de bonnes conditions, pas loin de leur lieu de travail, etc. Et il faut renouer avec ça. Dans tous les ministères, en fait, en réalité. Hein. L'État, c'est déposséder de tous ces logements, etc. Parce que, vous comprenez, c'était des avantages pour les fonctionnaires, etc. Alors que non, ça permettait aussi d'avoir des fonctionnaires qui font mieux leur travail, qui sont en proximité, etc. Donc on va renouer avec ça, c'est important. On fera les... ce qu'il faut avec les bailleurs sociaux, euh, et les bailleurs tout court pour avoir Il y a encore le, le ministère des Armées qui fait ça, euh, qui continue de faire ça. Donc on comprend, on comprend bien pourquoi, évidemment. Euh, mais là-dessus, il faudra mettre le paquet. C'est indispensable, et notamment pour les jeunes policiers qui sont affectés en région parisienne. Vous en avez que, bon... Qui à la fin tirent un peu la langue à la fin du mois et sont, peuvent être tentés, qui sont sur la voie publique, peuvent de, voilà, de être tentés. Comme les, gardes, comme les surveillants pénitentiaires. Je dis souvent, je suis désolé de me dire comme ça, mais euh, il ne peut pas y avoir de trafic en détention s'il n'y a pas des surveillants qui ferment moins les yeux. c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc euh, voilà, ce que vous avez envie de vous dire. Et je ne suis pas là pour jeter la pierre, en plus, je suis pour la légalisation. Donc, euh, donc, euh, y compris dans la détention, euh, vous l'aurez compris. Il euh, y a un vrai sujet, et c'est ça dont je n'ai pas parlé, sur la formation et le recrutement. Vous savez qu'on vient de repasser à 12 mois de formation, qu'on était descendu à 9 mois après les attentats de 2015, qu'il fallait embaucher à tour de bras. Euh, c'est un problème, 9 mois de formation. Avec un niveau de recrutement, quand on voulait beaucoup de policiers d'un coup, on prenait au concours, qui n'est pas un peu le concours le plus exigeant au monde, euh, on prenait à 6, 7 de moyenne euh, au concours. Pour pouvoir remplir les promotions. Former en 9 mois au lieu de 12 mois. À la va-vite. Et après, on vous envoie sur le terrain. Et on s'étonne que euh, ça parte dans tous les sens. Surtout que la manière dont on vend le métier de policier de plus en plus sur les campagnes de recrutement, euh, c'est plutôt le côté euh, viriliste, quoi. le côté euh, on intervention, on va arrêter des méchants. Et en plus, quand on arrive sur le terrain, c'est pas exactement ça qui se passe. C'est plutôt rare, en fait, réalité. Euh, donc, il euh, y a comme ça un hiatus qui crée du mal-être euh, au sein de la profession sur le sens même du métier de policier, et par contre, on va vous demander des chiffres. Alors là, il faut 10 et quand vous allez faire du contrôle routier, il me faut 15 types positifs, à l'alcoolémie, alors que bon, bah, si vous en croisez que 5, bah, il n'y en a que 5, par bah, vous rentrez avec 5, vous dites que vous en avez 5. Vous n'êtes pas là en train de chercher, euh, « Tu veux pas souffler, toi ?» Non, hein, tu pas. souffler. Bon. Ouais, parce qu'après, ça rend bête, en fait, de, de vouloir faire du chiffre pour du chiffre. Ça, ça rend vraiment bête. Ça n'a pas de sens. Ça, en plus, ça, ça, du point de vue du discernement, c'est vraiment tout le contraire du discernement. Et donc, c'est important aussi que on puisse, et je vais faire le lien avec ce qui se passe, l'idéologie d'extrême droite et, et ce qui se passe dans la police et l'omerta qu'il y a dedans, etc. Moi j'ai rencontré Amar Ben Mohamed, qui est un policier brigadier, euh, qui, a, qui est un lanceur d'alerte, qui a lancé l'alerte sur les comportements euh, au tribunal judiciaire à Paris, de ce qui se passait dans les geôles, ses propres collègues, euh, les gardiens de la paix, euh, insultes racistes, brimades, on empêche, on empêche d aller, d aller, les, les personnes d'aller aux toilettes, euh, euh, bon, alors, je passe tout l'éventail de ce que vous pouvez imaginer. Il a fait des rapports circonstanciés, et c'est à lui qu'on a demandé de fermer sa bouche. En disant, euh, vous êtes dans une étude déloyale vis-à-vis de vos collègues. Oui, mais je, je dénonce des infractions pénales. Ouais, donc, euh, bon, euh, ah, euh, Là, la dernière en date, c'est que pour avoir répondu à des questions de parlementaires, même pas moi, à d'autres parlementaires sur la loi Sapin 2 sur les lanceurs d'alerte, euh, il a été poursuivi devant l'IGPN pour manquement à son devoir de réserve, pour avoir répondu à des députés, à des questions qu'on lui posait. Darmanin, là, il y, a, il y a trois mois. Donc on, on en est quand même là. Donc changer la direction politique, c'est aussi changer ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas poursuivre le lanceur d'alerte. <rire> c'est pas exactement ça, qu'on va faire. D'ailleurs, on va faire en sorte qu'il y ait un vrai circuit d'alerte en interne. Avec tout ce qui comprend la loi sur le lanceur d'alerte. Avec l'image garantie, avec les suites à donner, les délais de réponse, etc. etc. et avec la possibilité d'avoir le canal externe. Il faut que le défenseur des droits puisse recevoir les alertes internes, venant des policiers pour dénoncer ce qui se passe dans le commissariat, dans la le, dans le caserne. C'est indispensable. Et après, il y a un truc que moi je ne veux pas faire, c'est qu'on ne fera pas la police politique à l'intérieur de, de la police et de la gendarmerie. Moi, un policier qui vote euh, à l'extrême droite, ça me fait chier en tant que militant politique, hein. ça m'emmerde en tant que militant politique, ça m'emmerde en tant que militant politique, ça m'emmerde en tant que citoyen, mais demain, ça ne m'emmerdera pas en tant que ministre de l'intérieur. Ce n'est pas mon sujet en tant que chef d'une administration, ce qui m'importe, c'est quels sont les actes et les comportements des policiers et des gendarmes. Si, ça peut être lié. Mais c'est pas ça que je poursuis. Moi, je poursuis pas parce que son bulletin de vote, je m'en fiche. Par contre, s'il a, a des insultes racistes, s'il fait des contrôles aux faciès, etc., etc., là, il y aura des poursuites. D'où la réforme de, du contrôle, et d'où ce qu'on peut mettre en place déjà en interne immédiatement. Mais il faut qu'on le fasse aussi dans un cadre procédural normal. C'est-à-dire qu'il est mis en cause, euh, on regarde et on, on le sanctionne au vu des éléments qu'on a. Ça c'est important aussi de respecter un minimum de procédures parce que ce que je n'accepte pas avec ceux qui pourraient être des policiers insoumis dans les commissariats, qu'on va pointer du doigt parce qu'ils sont insoumis, ou qu'on va les mettre de côté parce qu'ils râlent un petit peu, parce qu'ils disent que les collègues quand même... Euh, parce que c'est eux qu'on poursuit aujourd'hui, hein, justement, où il n'y a pas de contradictoire. Sou... Mon objectif n'est pas de faire le même, mais à l'envers. Sinon ça sert à rien, sinon il ne faut pas faire ça. Il faut aussi qu'on donne des gages en disant, tu peux arrêter d'être d'extrême droite et tu peux devenir policier républicain et continuer ton métier. Par contre, si tu déconnes, sanction. Et on pourra aller jusqu'à des révocations, j'ai aucune difficulté avec ça, et même à avoir la main lourde, assez lourde, sur ces, sur ces infractions-là. Et donc, il faut qu'on relie ça aussi avec la formation, formation initiale et continue. On est pour passer à deux ans de la formation initiale, voire... En fin de mandat, si on voit si on est, si on est bon, euh, même de se donner pour perspective d'aller à trois ans de formation initiale. On est aussi pour avoir des recrutements dédiés, spécifiques, pas juste le recrutement de gardien de la paix, vous passez dans la moulinette et à la fin vous allez dans tel ou tel service, euh, le petit bonheur de la chance. Je suis pour qu'il y ait un recrutement dédié d'enquêteurs et d'inspecteurs de police. Il y a des gens dans ce pays qui veulent faire inspecteur maigret, mais qui ne veulent pas passer par la case, enfin, non, pas inspecteur, parce que déjà il y a un concours spécifique d'officier, mais. Euh, en tout cas, qui veulent pas passer par la case, euh, je vais en commissariat de sécurité publique, euh, faire d'avoirie, euh, la euh, faire l'accueil, ou je sais pas quoi. ont euh, qu envie de faire ça Et, et, et, et donc, il faut, euh, faut qu'on leur donne cette chance-là. Et je le sais parce que je l'ai vu par peut-être un petit bout de la lorgnette sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Aujourd'hui, quand il y a un poste qui est ouvert à l'office central de lutte contre les infractions fiscales et financières, vous savez, ce sont ceux qui nous ont perquisitionnés. <rire> et ben, euh, c'est le service d'élite, c'est le nec plus ultra, un hein, office central, vous n'avez rien au-dessus. C'est le service d'élite dans le domaine, quand ils cherchent à recruter, ils ouvrent des postes, il n'y a pas de candidats en interne. Ils sont obligés régulièrement de prendre des sorties d'école, des, des gardiens de la paix sorties d'école, qui forment pour aller en office central, qui ensuite après ces gardiens-là s'en vont parce qu'ils ne veulent pas faire du financier, ils sont là parce qu'ils bah, ont failli prendre le choix à la case. Euh, et donc je suis pour qu'on puisse faire des recrutements dédiés aussi sur ce genre de métier-là. Parce que oui, il y a dans ce pays des experts comptables, euh, des, euh, des commissaires aux comptes, euh, des anciens agents des impôts, euh, euh, des gens qui, qui, qui ont envie de faire ça, enquêter sur le domaine économique et financier. On doit pouvoir avoir, avoir le recrutement dédié parce que c'est à ça qu'ils vont être affectés en premier. Après, une fois qu'ils sont dans la maison police, qu'ils demandent leur mutation pour faire tel ou tel métier, évoluer, changer, voir euh, bon, autre chose, pas de problème. Et qu'on puisse avoir ces trucs de recrutement dédiés, ça me semble extrêmement indispensable et aussi pour avoir des hommes et des femmes euh, dans, dans la police et une diversité euh, dans le, dans, dans le pays. Sur les compétences police municipale, police nationale, en fait, j'ai répondu à la question en disant qu'on allait intégrer la police municipale à la police nationale pour cesser cette hypocrisie, justement. Les policiers municipaux passent leur temps à vouloir être des policiers nationaux. C'est la seule revendication qu'ils ont. Il faut avoir une arme, la tenue, il faut que ce soit pareil, il faut pouvoir interpeller, etc. Ben C'est bon, on arrête, quoi. On les prend dans la police nationale, voilà. Par contre, ils ont toutes les, les suggestions, les commandements, enfin, tout ce qui va avec la police nationale. Et, et, et, et par contre... On fait en sorte que les effectifs de proximité soient désarmés euh, sans arme à feu. Ça résout l'équation, en fait. Ça résout l'équation de l'accès aux fichiers, etc. Bon, voilà, fin de l'histoire. Ils ont leurs collègues qui ont accès aux fichiers, qui sont habilités au PJ. Enfin, tout, et on a tout sous le coude. Et on arrête cette, cette guerre euh, euh, de balles. Et c'est pareil entre la police et la gendarmerie. Euh, alors, il y a le discours public de on travaille tous ensemble, la babille, là, là, là. Ça va. J'ai été dans les services, je m'arrête, Michel, mais je, je, je sais. Mais... Quand, quand je gérais la comptabilité. Vous m'entendez, la comptabilité, c'est pas le truc opérationnel, on ne chassait pas les méchants, hein, à la compta, on chassait les factures, <rire> que vous envoyez voyez pas. Euh, <rire> il fallait courir après les factures. Et, eh ben, j'avais des guerres entre les services de police et de gendarmerie pour celui à qui je vais payer le plus vite la facture, etc. Je me qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi je m'en fous, je prends les factures, je les paye des policiers des gendarmes, c'est pas un bon sujet. Même là-dessus, il y avait des concurrences euh, au, sein de, au sein des, des services. Donc c'est bon, on arrête. Et parce que les militaires, en théorie, c'est en opération extérieure. C'est pas en opération intérieure. Donc on résout ça. Alors après, on a dit quand même qu'on laisserait des... la militarité pour l'Elysée, pour la sécurisation de l'Elysée, sécurisation de l'Assemblée nationale, etc. Et puis les missions de prévôté, parce qu'il y a une mission de police de l'armée qui, est... qui est dévolue à la gendarmerie, donc la gendarmerie continue à faire ça. Les sites sensibles, la militarité peut avoir un intérêt, je pense aux centrales nucléaires, etc. Parce que ça fait partie des missions de, de la gendarmerie. Euh, mais sinon euh, je suis pour qu'on entame cette réflexion pour avoir un statut civil civil, unique avec des suggestions bien évidemment, particulières puisque c'est quand même des missions de police Mais euh, parce que le, le gendarme en fait, quand, quand, il fait ses, quand il fait ses contrôles routiers même quand il fait ses enquêtes judiciaires il fait quoi de différent, la militarité elle lui apporte quoi de, par rapport au policier national qui est civil Rien, il faut la même chose c'est le même code de procédure pénale c'est le même code pénal, c'est le même code de la sécurité intérieure la militarité elle, elle rentre à aucun moment en ligne de compte s'il si, y a les règles d'engagement, bon, euh, ça, justement, on va plutôt rester sur l'aspect civil que sur l'aspect militaire, sur la règle d'engagement pour utiliser l'arme à feu, hein, comme chacun sait. Donc euh, voilà la cohérence un peu de, de tout ce qu'il y a là, je suis un, vraiment, je, je suis effectivement passionné sur le sujet, on pourra en venir en long, en large, en travers, mais je vous ai donné, je pense, aujourd'hui, énormément d'éléments euh, sur, euh, sur ce qu'il conviendrait, euh, qui conviendrait de faire pour gérer euh, cette administration, parce qu'à la fin, c'est sûr qu'on ne peut pas arriver et dire, euh, soit il n'y a plus de police, c'est pas vrai, ça n'arrivera pas, et euh, s'il a plus de police, c'est une police privée, et ça a d'autres mmh. problématiques. Et on n'a pas parlé de la sécurité privée, tu vois. Oui, a, ouais, et, ouais. Euh, et alors, dans quel délai Il y a des trucs qui vont aller très vite. Euh, mais sinon, il y a des choses qui vont prendre 2, 3 ans. Euh, disons que pour les contrôles, au faciès c'est les contrôles d'identité très vite. 5 minutes. C'est du réglementaire. Tout ce qui est du domaine réglementaire et du ministre, on le fait sur la question des stupéfiants. Arrêtez de faire chier les consommateurs. Il n'y a pas besoin d'attendre une loi pour la légalisation, hein. Le ministre, il dit juste, il donne pour ordre aux policiers là, vous arrêtez, vous arrêtez de me fouiller les poches des gens. voilà. Vous faites autre chose, vous prenez les plaintes des gens, il y a déjà suffisamment de boulot avec les plaintes. Donc déjà, vous faites les plaintes des gens, et après on verra. Voilà. Une chose à la fois. Et voilà comment on fait baisser les choses. Pareil, sur le trafic de stupéfiants, vous gérez le trafic. Donc vous allez me chercher les gros bonnets, ce, tout en haut, vous faites des enquêtes de long cours. Arrêtez de me choper le guetteur au euh, coin pour le relâcher. Euh, euh, trois mois plus tard, puis tout le monde va râler parce que la justice fait pas son travail, enfin, ça n'a pas de sens. Et donc ça, c'est des décisions qu'on peut prendre immédiatement, euh, sans, euh, sans attendre, y compris sur les sanctions, on peut déjà dé dire au, au, au défenseur des droits « c'est dans sa mission », et prendre les sanctions ou demande de prendre le défenseur des droits. On n'a pas besoin de changer la loi, on peut faire ça extrêmement vite, et on le fera extrêmement vite. Bien sûr, on faudra peaufiner tout ça pour la loi, derrière, mais on a tellement sué à ce qu'il nous pompe des lois, matin, midi et soir, environ 75 par an, que je ne suis pas pour que les futurs parlementaires soient aussi soumis à une pression, faire enfin une loi, un événement, une loi, un événement, une loi, un événement, une loi. Donc, des... voilà. Je vous le dis parce que c'est pas comme ça que je conçois l'action publique, et qu'aujourd'hui, sous la cinquième, en attendant de passer à la sixième, il y a déjà énormément de pouvoir au moins d'un ministre, qu'il utilise, qu utilise à peine, en fait, le pouvoir réglementaire. C'est énormément de pouvoir, et des grands changements peuvent être faits d'un simple décret. Et pour changer complètement radicalement de sujet et conclure là-dessus, je vous rappelle que le SMIC, c'est un décret, que le SMIC a 1400 euros net, ça prendra... 5 minutes, le temps de signer le nouveau décret. Voilà. Merci, merci à vous. Merci à vous. Merci pour la qualité de ce débat. Merci pour la qualité de tes réponses et le niveau d'échange qu'on a eu. Merci beaucoup. Et euh, je vous donne, moi, nous vous donnons tous rendez-vous le 24 février à Paris avec Leïla Chabillon. On parlera lutte contre la pauvreté, pauvreté et solidarité. Bonsoir, merci encore. Je participer à.